Et bonsoir tout le monde. T'as dit le gros ouais ouais ils t'ont tous entendu c'était Davos. <rire> ça et... c'est oh là là Yo les bon... mecs salut. salut bon, bon, les gars. Bienvenue pour ce nouveau mardi débat. Mardi débat et comme ouais. tous les mardis avec le poulain et Imat. Comment ça va les gars Trop trop bien. Ça va incroyablement. Mon poulain ça va mon poulain Ça va super. Et <rire> le seul cas Non on rigole on voulait on voulait Davos on voulait Davos comment ça mon Davos ça va trop trop bien les mecs. Hein. Et vous, vous allez bien Ça va. On voulait un mec qui stream, on voulait un joueur pro. On a eu un mec qui stream et peut-être un futur joueur pro. Euh, ah, donc écran, on, est très, on est très content de t'avoir avec nous. C'est la famille Davos, hein. euh, BMS Family, yes. tout ça, tout ça. Donc, euh, voilà, un plaisir d'être là. Un classique. Un, un classique, un classique, exactement. Ouais, un classique, un classique. Hein. Et aujourd'hui, ouais. les gars, nous n'allons pas parler... Que du football, même si ça fera quand même une grosse partie, comme vous le voyez, euh, du sommaire. Mais on va parler également de FIFA, puisque EA, est-ce que EA d'ailleurs contre-attaque à, à la déferlante e-football hein Puisque EA a passé FIFA 22 gratuit, on en parlera, on en débattra ensemble. Ensuite, UFL a annoncé peut-être sa future date de sortie. Vous allez voir que bah, ça nous a mis un petit coup de froid, on ne va pas se mentir. On va en parler, je vois que Davos s'est fait une petite grimace. Ça, je suis... Ah bah oui, j'ai pas vu, j'avais pas vu ça. C'était même <rire> la semaine dernière. Vous voyez que… Okay. Ensuite, le, euh, le gros package eFootball avec Kimura s'exprime. Donc oui, Kimura donne donné une interview. On verra ce qu'il y a d'intéressant dans cette interview. eFootball, la renaissance, on se posera la question parce que c'est vrai que euh, bah, la hype est dure et on n'est pas habitué à ça. Ensuite, on vrai. finira <rire> par un contenu inquiétant. Euh, et, et, mais pas que le contenu, euh, contenu comme on l'entend Parce qu'il y a aussi du contenu dans le gameplay Qui peut être inquiétant pour certains Donc oui. on en débattra ensemble Et à la fin, tout pour l'eSport Qui, comme son nom l'indique, portera sur l'eSport Voilà, tu vois, des fois, paf, paf, faut pas aller trop loin <rire> Et... Euh... Ah, attends, t'as coupé ton micro, Imad J'allais dire, Imad, il a un nouveau micro Il a parlé, on l'a <rire> entendu ah, merde. <rire> Là, là c'est bon. Bon, <rire> si. <Là, c> <rire> bon Là, c'est bon, là, c'est bon incroyable et ouais nouveau micro les gars incroyable comme comme je viens de vous dire il a un nouveau micro et on l'entend bien bienvenue évidemment à la quatrième personne à la cinquième personne très importante de mardi débat c'est le chat salut le chat comment ça va le chat les gars salut les mecs tranquille ça va très très content comme d'habitude de faire mardi débat bah écoutez les gars je vous propose que bon on n'a pas besoin de présenter davos tout le monde le connaît. On va pas mmh. faire une, une, <rire> On va, on va tout de suite attaquer dans le vif du sujet parce qu'on va parler du coup de FIFA FIFA 22 qui arrive gratuit. Donc déjà vous avez tous vu l'info les gars euh, Je l'ai vu ce matin dans le chat. On m'avait dit, on l'avait dit. Mais sur j'avais même pas vu. Ouais. C'est incroyable. Ouais. Euh, Et ouais est gratuit incroyable. en avril, c'est euh, ah, ouais. jamais vu. Bah justement enfin, moi, Ali, la euh, première fois. Justement hein. moi, tu as, as la parole. D'habitude, ça sort quand à peu près FIFA gratuit C'est bien plus tard. Jamais mais si, si, Jamais. Jamais. jamais, non, jamais euh, oh. si, je crois oui, qu'au mois de juillet, non Ouais, non, mais, et encore, ça dure en une semaine où ils te le mettent gratuit, mais l'année d'après, tu le repaies. Enfin, Alors, tu vois, c'est juste une petite opération, mmh. mais jamais d'année a... en avril. Non, il n'y a jamais eu ça, je la... crois, les gars. Bah, ouais, jamais, je crois mais... aussi. Hein. Il m'a mis un doute, mais je crois qu'il n'y a jamais eu ah ça. Ah non, je dis une bêtise. Tu l'avais gratuit quand tu prenais le EA Access Oh, mais tu l'avais pas réellement gratuit. C'était comme une location, en fait. Tu payais 10 euros mais euh, par contre c'était pas avant le mois de mai en général c'était Non juste non, non non mais ça c'est différent. différent. Non, Non non, non, non e access c'est pour avoir le jeu un petit peu plus ouais, tôt. Ouais c'est non, non, non. non et aussi ah, il a dit la raison euh, avec l'e-access, tu peux y jouer toute l'année mais c'est en, en mode location en fait le jour où tu plus l'iAccess e tu plus le jeu. Ouais mais ouais, c'était pas, pas heures, dès le début de l'année. Tu as hein. 10 heures de game. Non non non tu confonds. Non non non. Tu avais 10 heures de game sur la précommande en avance. Mais sur l'ancien jeu au au mois de mai, tu pouvais y jouer gratuitement. Ah, je suis quasi euh, sûr que non. C'était ouais, avril. L avril mais, ouais. Si si. Euh, okay, quand okay. t'avais l'iAccess. On, on, hein, on est, on est. Ah dedans, oui, mais en fait. ah oui, voilà. Avec l'e-access, de toute façon, t'as le jeu ouais. gratuitement. Ouais. Donc, en euh... tout cas, c'est, en tout cas, les gars, c'est une première quand qu que le 26 avril, qu'au mois d'avril, on ait le jeu gratuit. On a ah, jamais. Mais ça. Sur toutes les plateformes, genre euh, Non, c'est PSN. Euh, non, c'est PlayStation. Ok, c'est PlayStation. Alors, les gars, la question, la question, on va pas, on va pas tourner autour du pot. Est-ce que vous pensez que c'est pour contrer eFootball non. non. Alors, euh, d'avoue, toi Ils s'en foutent. Ah C'est eFootball, c'est personne Je suis pas sûr, hein. Ah, ah non, je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas oh, d'accord oui avec toi. Ah, ouais, non, je pense que c'est pour refaire parler d'eux, parce que, justement, eFootball est en train de prendre des gens. Par contre, est-ce que c'est pour contrer Je suis pas certain. Ou alors, peut-être que si, en fait, euh, le côté gratuit d'eFootball qui cartonne et qui a une hype, ils se disent, bon, bah les gens qui n'ont pas voulu mettre 70 euros sur FIFA, on va aller les récupérer, on leur offrant le jeu gratuitement. Pour moi, enfin euh, c'est clairement lié à eFootball. Il, ouais, oui. il, il y a pas ah, de oui, raison comme ça du jour au lendemain ils se disent bon bah on va donner le jeu gratuit en avril, tu mm. vois. Bah ils veulent passer Et... en free-to-play non FIFA non ah. Mais ouais mais ça, non. non, une non autre... le, le timing ah. il est. Alors non mais, timing, mais la raison il de d'Avos parce que ça c'est une autre rumeur qui dit que l'année ah, prochaine. Moi, bien sûr. Euh... Ah, les gars moi je suis d'accord avec Davos. Hein. Pour mmh. moi, 100%, Merci monsieur. Pour moi 100%. C'était déjà dans leur plan. Je ne oh, vois pas qu'ils est... aient surréagir par rapport à un jeu qui n'est pas leur concurrent. Enfin, pas... Je ne pense pas qu'ils aient des pertes depuis qu'ils footballent là, tu vois. Tu penses pas de bah, ah. Regarde des statistiques ah, Twitch, ouais. va regarder les statistiques Twitch. Non, non, non. Ça, on va en parler, les on gars, dans le football la renaissance. Joueurs, on va parler de, de la renaissance, on va parler mine de rien, ça, ça compte. Attends, attends. Non, on va discuter. On en parlera tout que... à l'heure, j'ai des arguments. Je J'ai pas envie de spoil, mais on a déjà eu plus ou moins la même chose. Et on va en discuter après. Moi, je pense que moi, je, moi, je pense objectivement, sans faire le gars pro e-football, même si je le suis, je pense que mmh comme dit Jujuven, il est, pour moi, il est en sueur. Pour moi, oh, il... oh, ah, pour oh, moi, non, il non. Sueur, oh, il est... non, sueur, pas en oh, non, il sueur, mais oh, euh, pas en tôt, mais hein, hein, il, il, il, il sent oh, un petit souffle ah, sur exactement. leur cou. Il, il y a un petit souffle. Attendez, les gars, tu as du Bruce Granek, qui live euh, c'est le c'est le YouTuber streamer FIFA numéro 1 en France. On est d'accord là-dessus. Il stream plus de efootball. Cette, euh, depuis que le jeu est sorti, que de FIFA. Et ça, oui, il faut oui, mais... le voir. Ouais, mais le oui, jeu. Oui, oui. Attends, on va en parler oh, après, Tu bien dis bien de ne pas spoil, vrai. mais en vrai, c'est toi qui spoil. Ah ouais, je sais. Tu, bah. tu, tu nous pousses. <rire> moi, pour moi, de ouais, toute façon, on en reparle après. T façon, t façon, t façon, t <rire> coup, de toute façon, FIFA, dans le on parle Non, non, il faut faire le sujet. Bah oui, il faut. Sinon, on peut dire il est gratuit, FIFA. mais... On va se recentrer sur FIFA. Alors, moi, pour moi, ça ne le sauvera pas. C'est-à-dire que pour moi, les mecs qui kiffent FIFA, ils l'achètent. Les mecs, ils n'attendent pas que le jeu soit gratuit. Et Il je ne pense avec pas toi. à l'heure mmh. actuelle que, par exemple, des joueurs e-football euh, e bah, euh, euh, aillent jouer à FIFA parce qu'il est gratuit. Tu vois. Si les mecs ne jouent pas à FIFA, les gros darons comme nous, c'est parce qu'on ne veut pas. Sinon, on l'achète. D'ailleurs, on l'a acheté, nous, mais on n'y joue plus. Après, ça joue mmh. quoi, sur qui Les gamins. Est-ce que les gamins, de toute façon, ils sont la cible du football Je ne suis pas bien sûr, même si là, le jeu est gratuit. Ça change peut-être les choses. Je ne sais pas. Toi, Davos euh, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses de toi Toi, ça peut te refaire jouer à FIFA, qui soit gratuit ou... Bah, je l'ai déjà le jeu, du coup non, mais en vrai, si euh, si je l'avais pas, ouais, j'aurais sûrement, j'aurais sûrement joué au jeu. Hein. Après là, comme il y a eFootball qui vient de sortir, je pense pas, mais une saison normale où euh, où le jeu serait sorti en début de saison, enfin PES, eFootball football FIFA serait passé gratuit, ouais, je pense que j'y euh, aurais joué, ouais, si j'avais pas le jeu. Vous en pensez quoi dans le chat, vous Est-ce que vous pensez qu'il y est ait... Et en sueur, attention les gars, on dit en sueur, eh, on va, un peu inquiet, on va dire. Est-ce qu'ils sont un peu inquiets par rapport au football ou pas du tout Du tout, on fait un petit sondage comme ça, euh, oui, non, à main levée. Bon, à main levée de oui, non dans le chat, parce ouais. que si vous levez la main, <rire> je ne verrai pas les gars. Ça ne sert à rien, euh, <rire> faites, faites pas ça. Mais, euh, mais, mais moi, en tout cas, je dirais oui. Donc toi, le, toi Ali, tu es comme moi, tu dis oui. Ouais, et ouais, tu, et ouais, les deux en haut, oh, là, vous, euh, dit, euh, euh, vous, dites, moi, vous dites non. Moi, moi, je, moi je dis moi, non, pas du tout. Pas du tout, ah, pas du tout, je suis sûr. Je suis sûr bah, de oui. moi, 200%. En plus, ça, c'est prévu bien avant, non Non ah, Parce que PlayStation, ils mettent. Euh, ils, quand ils choisissent leur jeu à mettre. Euh... Non, non moi, mais t'as des, as, as des partenaires tu privilégiés qui uh, ils envoient qu en en un va... truc dans la semaine tu... ils veulent ils veulent mettre un tu jeu gratuit. Je crois mettre... que FIFA a réagi et a mis leur jeu gratuit parce qu'ils ouais. ont vu Bruce Granek ou d'autres joueurs. Mais pas que En quoi c'est déconnant Les mecs, les mecs. Alors ce serait quand même. Le laps de temps, il est beaucoup trop réduit déjà Ali. Ah oui Et en plus, plus de ça, hey, les gars, c'est pas... enfin, De les... toute façon, on en reparlera encore après, tu vois, de <rire> <Il> Twitch <rire> Ali. Ouais, Mais euh... attention J'ai euh, hâte d'être après, moi <rire> Attention, attention <rire> aux <rire> chiffres, en fait. Attention aux chiffres et à qui stream. Tu non, peux montrer le stream qui non, non, mais il n'y a, a, a, a pas que le stream. Il y, y a une certaine hey, hype, quand même, sur le jeu. Ouais, une hype de quoi De Twitter Ah, on va en parler tout à l'heure Vas-y, on va en parler. Mais attends, attends. Alors, ce serait quand même, les gars, je veux bien tout. Mais Ali, tu es d'accord avec moi Ce serait quand même super bizarre que, comme par hasard, la première bah, ouais. année, euh, il vrai, mette vrai. le jeu gratuit à deux semaines de la sortie du nouveau Bah e Oui, oui. Ce serait et, puis, et, puis, et puis même le fait de passer comme euh, par hasard. En, en free to play, euh, je pense que ça vient pas de nulle part non plus, même si c'était un plan qui datait d'un petit peu ouais. plus longtemps. Mais je pense que le plan de Konami de passer free to play, il datait aussi de quelques années. Et, euh, et ça s'est vu avec le, le PES Lead. Et vous vous rappelez, ils dit... il sortaient un jeu free-to-play en décembre. J'avais dit que FIFA allait se servir d'e-football. C'est-à-dire, j'avais dit, s'ils voient qu'e-football en free-to-play, ça marche bien, ils vont suivre le pas. Ah, s'ils oui, voient bah, qu'ils oui. se plantent totalement, ils diront, bon, bah, non, nous, on reste en... Et, et là, euh, là oh, ah, pour... si, si tous, les, tous les concurrents arrivent en free-to-play, bien sûr que c'est lié aux concurrents, c'est sûr et certain. Après, ah, euh, oui. on ne dit ouais, pas mais... que Konami ou euh, e-football est passé devant FIFA. On dit, juste oui, que, bah, en termes de stratégie, voilà. ils se sont dit, on peut plus permettre, non seulement de les faire paquer 1500 euros par mois, mais maintenant, <rire> on, va leur, on va leur faire le jeu gratuit, parce que de toute façon, on va les faire paquer dans le jeu. Euh... Oui, mais tu as raison, Ali, de ce que tu dis. On ne dit pas que, euh, que euh, e football est au-dessus de FIFA et tout. On dit juste qu'il ah oui. est un peu inquiet. Je dis, on n'a bah, pas dit, euh, ils, ils sont en panique totale, etc. Tu vois. Oh là, il m'a dit il envoie des messages là. Ce serait intéressant ah, parce que je savais vous les <rire> potes moi je suis avec le chat moi fait la soirée je sais pas quoi tu vois Ce <rire> serait intéressant d'avoir l'avis d'Abdoulaye de bon même s'il nous dira pas euh... inquiète oui, on, on, l l ouais, football, le... jour, on va, va, va dire ça ah, cool. si, oui, à cause du football un jour on va on va l'amener on va l'amener mais il nous dira pas si oui c'est à cause du qu football qu'ils ont mis ça mais Bon, en tout cas, comme quoi, on... bon, c'est un débat, donc c'est normal qu'on soit pas tous d'accord. Mais là, bon, bah, c'est du 50-50. Ouais. Euh, mmh. le ragon... Les ragondins power sont là, hein. ils sont là, les ragondins dans le chat. Hein, ça. <rire> ouais, on <rire> ouais, on va essayer d'avoir, on va essayer d'avoir Abdoulaye. Ça, on est en discussion là, on est en... avec, ses... <rire> avec ses agents, on est en discussion est avec ses. <rire> non, on... on a, on a... on a plein de discussions. en vrai, ouais, bah, on testa, on va tester. De toute manière, on a une liste d'invités, on verra bien. Ouais, et les yes. gros invités. Comme Davos, mais des encore plus gros. Pas loin, <rire> pas loin, mais bien en... sûr, je vais bientôt je suis un plus gros. Mais bah, tiens, <rire> bon bah, messieurs, <rire> on va de toute façon, on a on a dit qu'on en parlerait après, donc on va on va avancer. UFL objectif Gamescom, je sais, nous savons que mmh. il y en a plein qui sont passés à travers euh, cette info. Euh... Moi, ouais. Moi j'ai complètement, j'ai C'était peut-être pendant que t'étais aux States, monsieur. Euh... Ah ah ouais monsieur. du coup. Oui. Euh... Je ne sais plus comment s'appelle le producteur, le, le CIO, comment on dit CIO Eugène Nachilov. Voilà, Eugène Nachilov a dans un tweet, on lui posait la question de quand allait sortir le jeu. Et il a dit euh, qu'il révélerait sûrement la date de sortie du jeu à la Gamescom. La Gamescom, ouais. c'est fin août. Ce qui veut dire... Ah ouais. hey, Et bah. qui est-ce qui avait raison Ouais, t'as eu tort sur autre chose, on en, revient... on en reparlera. Non, a non a mais qui bon, est-ce qui... Est qu est on parle de ça, qui avait raison On va <rire> le mêler celui-là. Donc, ça veut dire que <rire> pas du ah, FL. Je vois, refus de répondre. Attends, avant au moins la rentrée. Pas du FL avant au moins la rentrée. Oui, Ali avait raison. Gros coup de chance. Parce que bon, il y a eu une petite guerre qui n'était pas forcément prévue dans les plans. Et j'en suis euh... sûr qu'elle a joué, c'est normal Bien sûr. Mais, euh, donc, voilà, ça veut dire que pas de sortie avant septembre, voire mais octobre. Mais moi, en fait, les gars, si c'est à la Gamescom, pour moi, le jeu, jamais il sort en septembre. Hein. Tu penses Ah bah ouais pourquoi pas Ouais, c'est vrai que c'est short. T'annonces mais... la, la sortie, la date de sortie à la Gamescom, vous pensez que le jeu il va sortir juste après alors, c'est vrai non. que traditionnellement, ah, c'est quelques mois après. Traditionnellement, c'est quelques ouais, mois après. Après, là... Je ne sais pas. Pour la moi, la sais Gamescom, c'est toujours en août Ça a toujours été ouais, en août. Non, mais là, il y a les dates, frérot. Il y a les dates officielles. Ah. Si vous voulez, je peux aller chercher. Pour moi, en fin d'année, à la rigueur, tu vois. En plus, il y a, y a Louboutot qui nous dit, ouais, peut-être fin octobre, mais septembre, alors que c'est août. La Gamescom, je ne sais pas. Hein, du 25 au 27 août. Est-ce si que vous voulez une petite info exclusive Bien sûr, on veut. Pas trop le bien droit. sûr qu'on veut. Ils m'ont pas dit que j'avais <rire> pas le droit d'en parler, parce que j'ai parlé, avec, euh, parlé à directement avec des gens du FL. J'étais pas le seul d'ailleurs. Ah ben tu pèses, toi, c'est incroyable. Avec, hein. monsieur... avec Monsieur Quinton, moi je balance tout. Hein. <rire> Et la seule chose que je peux vous dire, c'est que j'ai. On a demandé à tester le jeu. Ils nous ont dit le jeu n'est pas prêt. Alors oh. on pensait qu'il y avait une version. Testable vu qu'on en avait parlé. Imad. Ouais, le fameux tweet de Dubaï lui tord les play. On que pensait tweet... que c'était limite des playtests. Ah, bon, je pense bon, que ouais... le tweet de Dubaï c'était euh, c'était euh, c'était pas euh, du Ou alors, du réel. Ou alors ils ont testé une version oméga de, de l'alpha de. Ouais. Pour bizarre. moi, vu le peu de gameplay qu'ils avaient montré fin janvier, c'était quasi sûr que que en termes de développement, ils n'étaient pas hyper hyper avancés. Exactement. Ouais. Même bon. Euh... Bon, ça, euh, ils ont dit qu'il n'y avait pas de jeu, Ouais c'est ça, Monsieur Carton. Pour ouais, bah, a en pas fait, de de là, jeu. ouais, le, bah, pour moi, honnêtement, le jeu va pas sortir avant la fin d'année, voire le début d'année prochaine. Moi, j'étais plutôt optimiste, hein, ouais. de base, les gars. Il y, y avait quand des pensais... rumeurs pour que le jeu sorte rapidement au début. Ouais, ouais, bah, en fait, de ça. base, pour moi, en fait, Davos, quand les gars ont commencé à annoncer, quand, pour moi, quand tu annonces Cristiano en mode ambassadeur ultime, ouais, tu bah, vas enchaîner rapide. Ouais, pour moi, les... tout ce qui est partenaire et tout, c'est la fin, en fait. Tout Le plus gros de ton travail a été fait. J'ai ouais. hâte de voir, en fait, quand ça va arriver, etc. Je sais pas si j'espère qu'à la Gamescom, UFL et Strikers va... Va... Ils vont présenter un peu plus de gameplay. Ah, il faut qu'ils fassent mal à la Gamescom. Ils ont faut... terrain. Après, c'est ah ouais. possible. Je sais que c'est pas les délais habituels, Imad, mais en vrai, c'est possible qu'ils tentent le coup de sortir ouais. très rapidement et, sûr tu sûr vois, genre, ils fassent une annonce, euh, genre, ouais, le ouais, jeu, moi, je pas le pas jeu dispo pas. dans trois semaines, tu vois Oh, oh, non Si non, non, non, en termes de ah, développement, ils sont bons. Je pense oh, que dans, allez, dans le meilleur des cas, ça pourrait être vraiment toute fin de septembre ou octobre. Si vraiment, genre, euh, ils ont mis les bouchées doubles. Moi, mais je euh, sais pas euh, vous, les gars, mais moi, cette info, elle me... Je vais pas dire qu'elle me refroidit, le mot est grand, mais petit vent frais quand même. Petit vent frais, oh. ce que je me dis... De toute si façon, jeu... ils ont dit 2022. Si si ils ont dit 2022, ils sont obligés de le sortir. Si le jeu sort fin d'année, dans la fenêtre, comme l'a dit Adelob, dans la fenêtre de sortie de FIFA... j'ai mal... Je ne suis pas bien pour eux. Je suis pas bien pour Parce que FIFA, ils vont envoyer l'année prochaine. Je pense pas que le gameplay va énormément changer, mais je pense qu'en termes de com FIFA, ils vont... FIFA, en sortie, ils sont toujours très forts. Ils loupent jamais leur sortie, même si le jeu est... Ils sont un peu seuls en même temps. Ils font toujours leur... En vrai cette année En vrai cette année, c'était claqué. Tu avais quatre mecs assis sur un terrain sur des tabourets et qui discutaient. En termes de com' non, de sortie, c'était pas ouf, ouf parce qu'ils avaient pas besoin. Tu as tout le temps une hype, c'est très bien. Dès bien sûr, non, mais je veux dire en termes de com', com. Imad. En termes de com'. Ouais, mais même en termes de com', t'as tout le temps. Les gens, ils espèrent. Ouais. D'avril à août, tu sais, tu as… Ouais, les, les gens espèrent. La mais hype est... est là. Mais la com' n'est pas incroyable. Là... Ils n'ont pas besoin de faire une com' phénoménale. Mais je ne parlais, hein. parlais même pas de ça. Ah, je ne parlais même pas de la com'. Regarde, Davos, la sortie du jeu. Tout le monde y joue. Tout le monde y joue. Euh, le, le, tout le monde y joue, ouais. il loupe jamais une sortie. Ah, oui. Les ventes elles et sont ouais. que en progression. Moi je parlais juste de la sortie, même pas tu vois, de la comme avant. En, pour, moi, entre ouais, sept... bon, pour moi, entre septembre et novembre, il n'y a rien. C est, c est un... FIFA c'est une bombe atomique, c'est à dire que tous les autres jours autour ils n'existent pas. C'est pour ça qu'on disait avec Imad que nous pour, pour nous, cette date mmh. de sortie là, euh, printemps c'était bien. Vous, vous, toi tu n'étais pas d'accord. E-Football, ils prouve euh, qu'on avait raison. parce que je pense En qu vrai, faut... ouais. Hein. Bah oui, les mecs, ils en ont ben marre bon, les gens sont essoufflés sur FIFA. Eh, on Bien va pas sûr, se mentir, hein, Graneck, euh, Castro ou je ne sais pas qui, c'est en novembre, ils ne touchent pas E-Football. Hein, on... D'ailleurs, il y a, y a sûrement des joueurs de FIFA dans le chat. En vrai, est-ce que c'est le fait que la saison de FIFA soit terminée qui vous a ramené sur PES, ou en tout cas E-Football, ou est-ce que concrètement, c'est plus le fait d'avoir essayé E-Football, il était gratuit et le gameplay vous aggrave plus. Gameplay, ouais. Je pense que c'est un peu des deux, finalement. Ouais, je Mais, pense euh... un peu des deux. Mais tu Au vois, si le jeu était claqué... Si le jeu était claqué, si c'était la version d'avant, je peux dire qu'il n'y aurait pas autant oui, de monde oui, dessus, bah, même si FIFA ah, était bah, soufflé. Quel jeu Il n'y a pas eu de jeu avant. Il n'y a rien eu. Il <rire> n'y a rien <rire> passé. Il De toute façon, après, c'est encore... J'allais vais... spoil du temps, désolé. J'allais ah. parler d'une autre, autre thématique. Et là, juste par rapport à UFL, j'attends de voir ce qu'il va donner. J'espère juste que... Voilà, il y aura un vrai reveal pendant la Gamescom. Un vrai truc. Ouais, la date de... Après, la date de sortie, je ne suis pas trop optimiste, honnêtement. Est-ce que vous savez qu'ils ont sorti un contenu, entre euh, un contenu depuis euh, le dernier Est-ce que vous savez Je pense que personne ne le sait. Parce que je n'ai pas vu, moi. Ils ont sorti une petite vidéo YouTube vidéo. où ils montrent, on, on l'avait vu avec Imad, où ils montrent mmh. comment ils, ils fabriquent les ballons et les maillots. Euh, j ai, j ai UFL pas du tout Oui, UFL. Oui, ah, oui, ça, on avait vu. Vu, ouais. On, ouais, avait on avait vu. On l'avait vu, euh, Ali. Bon, cette vidéo, ouais. elle, elle a peu d'intérêt. Malheureusement, je pense qu'ils essayent de sortir mmh. des trucs pour faire voir qu'ils sont encore là. Mais c'est dur. Pour moi, ils sur... pour moi, là, on les... n'en on on en entend plus parler, tu vois. Ils sont mmh. noyés sous FIFA, sous eFootball. Bah après, ça mais peut se aussi tu... bah, Pour moi, c'est ouais. normal qu'ils aient rien à dire. Ils sont, en fait, ils sont dans de les devs, base. en fait. Ouais, Il faut mais pas qu'ils se préoccupent de trop vouloir être présents. ce moment qu'ils sortent le jeu, en fait. Il faut savoir aussi un truc, les gars, c'est que UFL... Là, je pense que la majorité des mecs de FIFA, ils calculaient pas trop la communication du FL, etc. Ils regardaient par curiosité, mais c'était surtout les mecs de la communauté PES car le mmh. jeu était pas fini, euh, voilà, ils avaient ses problèmes, etc. Moi, je pense voilà, que là, étant donné qu'il football plaît, ou du moins il plaît à, à, dire à pas mal de personnes, bah là, il y a un petit effet où on se dit bon, qu'est-ce qui se passe, etc. Et peut-être qu'ils ressentent le besoin de communiquer ou quoi. Mais attends, attendez, parce que euh, le plantage de la version euh, de septembre du football, c'était une super mmh. nouvelle pour sur UFL Ils ont surfé dessus, d'ailleurs. Hein. Ils ont surfé dessus. Mais là, je pense, sûr, que, ouais. je pense que là, cette version qui est bonne pour beaucoup, je pense que c'est pas bon pour eux. Je pense qu'il ah bah bah. fait prier pour que le jeu il soit encore catastrophique. Tu vois bah en fait, ah bah le, le marché des jeux de foot en ce moment, c'est la Ligue 1. En tu fait. as le PSG ouais, qui ne joue pas très bien et qui est euh, leader incontesté avec FIFA. Et puis derrière, tu as Marseille, Rennes… Ouais. Euh... Strasbourg et en fait tout le monde essaye de choper un peu ça. Ouais, en Ligue 1, il y a Lille eu... qui a pris une une, une une Ligue 1, Monaco on a pris une Ligue 1. Oui, tu vois ouais, oui, voilà. Les outsiders, mais des euh... fois ils peuvent dépasser le sur. Euh... C'est l'objectif, je pense que c'est un peu le rêve secret de, de Konami et du FL. Mais je pense que pour l'instant la bataille c'est surtout de garder, de prendre cette deuxième place. UFL avec la hype qu'ils avaient amené au moment du trailer, ils avaient un peu éteint Konami. Konami là pour le coup ils ont voilà, ils ont rétrogradé UFL très loin quand même. Et c'est peut-être pour ah, ça que UFL essaye. Ah bah pour moi euh, Konami, ils ont complètement ouais pour la Rebattue Ils font, ils font oublier, ils font oublier UFL ouais. parce moi, je que, pense que, parce UFL que... Qu Ils se sont oubliés tout seul quoi. Ils parlent ouais, pas, pas, pas, pas du jeu quoi. C'est bah, ouais, un, je un je peu des, des deux. hein. hein. C'est un peu des deux. Je pense parce que UFL qu en fait leur communication. On va reparler de UFL, je pense. On est tous sûrs dans le troisième. Ouais. Moi je pense que la hype de Konami, elle a quand même mis un coup à UFL. Moi aussi, hein. ah, en fait, euh, le, le, non, je pense pas qu'en fait ce soit un, un coup, mais ouais. c'est une opportunité au moins à -à -dire en moins. C'est-à-dire qu'en vrai, si UFL avait sorti son jeu et qu'il était bon, peut-être qu'il y aurait moins de hype sur eFootball. Peut-être qu'avec le même modèle, avec un gameplay plus ou moins plaisant, on va dire un, un non, mais bon gameplay. Non, je dis juste que l'effet là, là, comment ça s'est passé Konami, mmh. ils ont mis une distance à UFL. Ouais clairement en termes je sais pas tu peux pas dire genre, distance pas alors distance, que les deux sont pas sur les starting blocks tu vois ce que je veux dire pour l'instant yepen n'a pas commencé gros pes ils, ont, ils ont pas ils ont fait commencé un... passé, ils avaient pas commencé faut... mais en termes de hype on était large au-dessus niveau mais là on ne peut pas dire qu'ils les ont distancés, parce que pour l'instant eFootball football a montré ses cartes tu vois il y a le jeu qui est sorti on connaît la stratégie du jeu pour l'instant, UFL, on ne sait pas grand-chose. On a eu un petit trailer. Le ouais. jour où le, le jeu sortira, là, on se dira « ouais, ils les ont distancés ». Ils les ont fait un peu oublier, ou ils ont diminué la hype. Raison, 100%. Après, le mot « distancé », il est un peu… Tiens, Tiki Taka, il dit euh, « la dernière que vidéo que... UFL est sortie le même jour que eFootball ». Je pense qu'il voulait surfer sur le BadBuzz eFootball. Je pense que… Ouais, il... après, ouais, il, il m'a dit bon. des Davos. Ils vont dire c'est une coïncidence, tu vois. Mais... Mais... Quoi bah qu'ils ont sorti leur vidéo le même jour football Ouais, mais c'est quoi la vidéo C'est la vidéo, vidéo des ballons bah, Non, s'ils ont mis ouais. les ballons, au contraire. J'ai deux, chose deux choses à vous dire. La première chose, c'est que, c'est un avis, et j'aimerais bien que vous me disiez ce que vous en pensez, j'ai l'impression que dans cette, euh, dans cette guerre, à, à, à maintenant trois têtes, hein, parce qu'il y aura... Bon, on ne parle pas de goals, goals, c'est très loin. J'ai l'impression que, ouais. que pour moi, il y aura toujours FIFA, mais qu'il y aura soit e football soit UFL qui seront... Euh, euh, on va dire juste en dessous. Il y aura pas pour moi, il y aura pas les deux moyens. Il y aura soit les gens adoreront l'un et détesteront l'autre ou, ou soit, vous voyez ce que je veux dire Ouais. Je, les communautés elles sont un peu comme ça, hein, elles ont du mal à elles sont toujours à un camp. T'en en as très peu qui disent que oh, j'aime bien les deux jeux, tu vois. Et je pense que ça va être pareil avec UFL et eFootball. UFL, ils n'ont pas intérêt à se tromper dans leur lancement parce que euh, bah UFL, il est là, tu vois. Le, pour l'instant, UFL le gameplay est bon. Mm. Il va le rester. UFL, UFL euh, oui, il euh, Football, football, je football pardon. Ah, il ouais. faut pour l'instant, le gameplay est bon. UFL, il ne faut pas qu'il se trompe. Okay, Attention, il est bon. Euh... Voilà, en toute proportion gardée. Il est plaisant. Gameplay. On mais... va en parler. Non, va en parler. parler ah, ouais. va Et... On va en parler. On va en parler. Ah, je j'ai ah, pas vu le, il pas il pas le titre. J'ai pas vu le titre gameplay. Dans le titre, il n'y a pas gameplay. Dans le contenu, frérot. Dans le contenu. Ah, d'accord. Promis. Et la dernière chose, c'est qu'est-ce que doit faire UFL pour relancer l'hype pour vous Est-ce qu'ils doivent attendre la Gameplay montrer le jeu en fait, je mais pense que moi, là, il doit bah, est est, il ah, Mais le jeu n'est pas plein Ils ne peuvent rien exemple, fait, alors, alors, vrai, faire alors C'est bon, ça une fois, fait, ça ne marchera pas quatre fois plus euh... plus Le coup du trailer... Soit tu montres un peu, je ne sais pas... Au moins, il faut que tu montres les modélisations. Même si tu ne montres pas des tu sais de gameplay, montre quelque chose Parce que là en fait, on n'a rien C'est-à-dire que le trailer... Le reveal gameplay, je pense que ça met un peu un coup dans l'aile à la com, grosso modo, du FL... Mais ouais. euh, c'est à eux de montrer maintenant euh, le jeu, tu vois, il faut du gameplay, c'est le plus important. Sachant qu'ils se sont quand même trompés sur le, le trailer gameplay, je pense ouais. que c'est pas une erreur. C'est ce que j'allais dire tout à l'heure, c'est la et hype, puis, et puis baissé truc à à la, même, la même c'est hein. Ouais, Davos il a raison, hein. vas-y Davos. La hype sur UFL, elle ouais, est descendue depuis le trailer, hein, c'est pas depuis ouais. le football. Hein. Ouais, c'est vrai. <rire> Vrai. Je suis d'accord avec Davos, ouais. je pense que depuis ouais. le trailer, en vrai, il y en a, ça refroidit beaucoup de monde, ça a pas non, mal réagi sur Twitter, hein. on en a parlé ouais, ouais. plein de fois ici. Ah, on, en euh... étant objectif, les gens ont raison, ça me, fait ma... ça me fait un peu de peine pour UFL moi j'espère vraiment qu'EFL va, va réussir parce que oui, j'ai un peu d'affection pour... C'est ce un, un projet sur plusieurs années. Voilà. Euh, tu peux, tu peux pas débarquer dans un... Surtout, un, c'est un secteur difficile, les jeux de foot. Hein. Ah, Déjà, tu pas le droit de te rater niveau gameplay. On, on, on, a, vu, a, on, on a, a 30 vu. ans, ans historiques de gameplay et de références gameplay à, à, à, à rattraper. Graphiquement, tu peux pas débarquer. Pour l'instant, UFL, ils sont derrière les autres. Euh, en ouais. termes de graphisme, tout à l'heure, vous parliez de montrer euh, du... Euh, du... Euh, euh, non, pas du gameplay, mais plutôt de, de la modélisation. Mmh. Mais de la modélisation, on sait clairement qu'ils seront derrière euh, derrière Non, mais FIFA, en tout cas, voilà. montrer un élément, en fait. quelque chose. pour moi, vois. en vrai, ils sont, ils, sont, ils sont un peu, entre guillemets, mais euh, toute proportion gardée, ils sont un peu dos au mur, dans le sens où ils ont fait leur coup avec leur trailer. Maintenant, il n'y a plus le choix, en fait. La prochaine chose à montrer, c'est pas un partenariat, c'est pas un stade, c'est pas un machin, c'est un gameplay. C'est un gameplay et quasi fini. Ils sont obligés d'envoyer quelque chose de, de, de correct niveau gameplay, sinon. Euh, pour moi, il faudrait peut-être qu'ils basculent hein. dans une communication. Enfin, là, ils... pour moi, ils sont dans une communication un peu amateur. Tu c'est-à-dire que c'est le, le mec bah, qui. Une petite boîte aussi. Hein. C'est le mec qui répond sur son Twitter perso à des infos comme ça. Tu vois, la personne en avant mmh. entendu parler. Je pense qu'il vaut peut-être qu'ils basculent sur du truc plus cadré, plus euh, professionnel. Je sais pas. Il m'a es l'expert de la communication. Qu'est-ce que tu en penses T'aimes bien cette communication euh... Amateur ou... bah, En fait, le truc, non, c'est quand tu communiques, tu sais, tu dois pouvoir euh, agir et réagir par la suite. Tu ne peux pas uniquement communiquer et par la suite euh, ne, ne rien faire ou peut faire. Là, en fait, UFL, ça, pour moi, ça fait euh, que grimper au niveau de la hype hein, parce que moi, j'ai encore confiance au projet. Encore bon, On va ouais dire par rapport à... Non, non, au début, je te disais ah. ça. Ah. Attends. Attendez. Ouais, au ouais, début, a ouais. <rire> augmenté. Et depuis, pour moi, Ali, il a tout dit. d'abord ceci. Depuis ouais. le trailer… Bah forcément, les gens ils se posent des questions. Moi le premier parce que on a rien vu. Tout était parfait. Le, le trailer est arrivé. Malheureusement après, s'en <rire> est suivi voilà les problématiques de guerre, etc. Et forcément, ça retarde beaucoup de choses. Parce que je pense que vraiment même... que c'est la guerre en vrai, hein, en vrai. Je si, pense c'est vraiment que c'est la guerre. Ça même... bah, a un impact forcément. Bah, es... a en fait, une... à si, moment, as un siège partie, évidemment. Mais, mais euh, je pense qu'on peut pas tout mettre sur le dos de la guerre. Non je mais pense. en fait. Oh, euh... mais ça prend forcément des semaines et des mois de retard, tu vois. Des semaines, oui, des mois, non. En fait, moi, ça, moi je ne ah, pensais mois. pas que ça… Moi, des je... mois, deux de mois… Trois... Après, de deux mois, mois, trois... après non, ça, on ne le sait pas. On, on, ça, parlé, hein. on en avait parlé, ah, Moi, je vous avais on dit, on dit pense pas que, je ne pense pas que ça aura un gros impact, mais en fait… Pour moi, normalement, s'ils si, si, si, sont en retard, ce n'est pas parce qu'ils sont en retard, C'est pas à cause la de la guerre. problématique, en fait, qu'est-ce qui te fait dire ça C'est peut-être parce qu'en fait, le retard est déjà survenu pour toi à l'annonce du trailer… Exactement, avant la guerre, pour moi, ils avaient déjà du retard. Maintenant, on ne sait pas, peut-être que dans la réaction, ils étaient déjà dans un truc de rectifier le tir… Et justement, Ali, de combler, tu vois, leur, leur retard avec des plans et une stratégie un peu plus intensive. Mais ça, on ne le saura pas malheureusement parce que, parce que voilà, malheureusement, il y a, y a des événements malheureux. Ouais, carrément, il dit « Ali, t'abuses ». C'est vrai, souvent, Ali, t'abuses. La moitié de leur studio est été impactés. En fait, euh, moi, je pensais qu'ils avaient… Mais qu'est-ce que ça veut dire, la moitié de leur Attends, studio ont été impactés, a... Je pensais qu'ils avaient tous été déplacés euh, de Kiev à un endroit. En fait, non. Ils sont tous… Euh, ils ils, ils, J'ai parlé à… Trois mecs, et les trois, en... ils, sont... ils sont tous été dans... Ouais, mais au-delà de ça, les gars, pour Comment moi, ça, c'est un débat. Soit... Et tout, on n'est on plus, plus en 1970 où on travaille tous au bureau sur une machine à écrire. En fait, c'est des serveurs, donc tout le monde ah ouais. peut bosser de n'importe où. C'est pour ça que je vous dis, des semaines, il n'y a pas de souci. Ah, ah mais allez là, tu parles dans le vent, frérot. Là, tu parles dans le vent parce que tu ne sais pas ce qu'il en est réellement. C'est-à-dire que... Tu sais Justement, c'est pour ça que je ne ah, m'exprime okay. pas sur le sujet et toi, toi tu permets de faire justement des argumentations et d'anticiper et d'anticiper oh. on bah, sait pas moi où, je pense que, qu je pense que je sais non. comment une entreprise fonctionne aujourd'hui et pour moi c'est pas logique de dire ouais euh, euh, le, leurs bureaux sont là et encore ils sont pas tous là- bas et de dire voilà c'est à cause de ça qu'on peut prendre des mois de retard pour moi c'est ah, un non, peu on une, une qui se passe comme je t'ai dit Bon, Là... messieurs, je pense qu'on ne vous mettra pas d'accord. et Vous avez le droit d'avoir... Non, ouais, je pense qu'on sera différents. pas d'accord. <rire> ouais, ouais, en tout cas, l'info importante, c'est que Davos a appris que maintenant les entreprises. c'était plus sur des machines à écrire et qu'il y avait des serveurs. <rire> et je vous propose qu'on passe à Football. Le roi... Allez, let's go. Oh, le, roi. le roi de retour. Le roi, peut-être, hein. peut-être. Hein. <rire> Kimura a donné une interview, messieurs. Euh, au Japon, est-ce que vous avez vu passer euh, cette interview déjà Davos, euh, Poulain bon, ils mettent, je ah, sais Rien quoi. du tout Je <rire> ne savais ah. pas, encore, <rire> ah bah, il existe encore, lui Il existe Et il nous donne surtout euh, trois infos, trois infos importantes, les gars. Ah, La première, c'est que euh, le, le, le multiplateforme euh, n'est pas encore euh, d'actualité, mais que c'est vraiment leur... Euh, euh, leur but, ils veulent que ce soit multiplateforme le plus vite possible Bon ça, okay. ils parlent de plein de choses Mais je vous, je, je vous dis les infos principales parce que je ne vais pas tout lire Il y a plein de trucs qui ne servent à rien euh, C'est un peu politicien, ça répond et ça ne répond pas en même temps Donc bon, ça on n'en doutait pas les gars Je sais que beaucoup l'attendent Moi aussi, je, le cross-plateforme je l'attends Et ils parlent de correspondance entre PS4, PS5 Et entre Xbox One et Xbox Series X ah, il mmh. parle plus euh, entre toutes les plateformes, quoi Ok. Non, il dit que la version 1 prend toujours en charge les correspondances entre PS4 et PS5. Donc, il dit qu'il y a le cross-gen. Ah, d'accord. Non, y a, ah, y a il y a déjà le cross-gen. Il, il, cross il y a déjà le cross-gen, je ne savais même pas. Mais pas encore, <rire> les, pas encore le cross-plateforme. A... D'accord, ok. Et il dit euh, que le support multiplateforme complet est important dans le scénario e-sport, etc. Et que c'est le but final. Voilà. Mais je sais qu'on est plein. Que... Moi, je doutais encore de savoir s'il y avait vraiment du... Du cross-gen. Hein. Je sais que. Ouais, depuis. Ok, depuis la 09, mais il y a eu des changements. Hein. Il y a eu des changements qui n'ont pas été dit aussi. Hein, donc, faire attention. Ensuite, il dit que l'intervieweur, euh, le, le, hein, le journaliste, lui, lui parle de la Coupe du Monde. Pensez-vous faire des événements Et il dit que oui, il y aura des événements Coupe du Monde. Euh, ils, feront nous... avec, ils feront avec le timing approprié. Donc, la Coupe du Monde, c'est en novembre-décembre. Cette hein. année. Donc, ouais. je pense que le timing approprié, je pense ouais. qu'on l'aura au mois de juin. Non, c'était une blague. <rire> euh... J'espère vraiment, juste Luthor par rapport à ce délire. J'espère des événements à la hauteur à chaque fois de ce qui se fait IRL. Ah, ouais, tranquille, ouais. frérot. Hein. Alors, il dit, Ils vont encore nous, nous, nous donner des vieux packs. Nous euh... prévoyons d'offrir aux équipes nationales, telles que l'équipe nationale japonaise, joie pour une durée limitée. Voilà, les détails viendront lorsque nous serons prêts. Là, je vais vous expliquer. Traduction, pour l'instant. Il ne se non, même plus qu'il avait la Coupe du Monde Il est rentré au bureau Les gars euh, Coupe du Monde, fin d'année, faut qu'on fasse un truc hein. Donc, euh... Donc euh, voilà Et dernière chose Ça va peut-être intéresser quelques personnes Je ne sais pas euh, Master League Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose Master League mmh. Master League sera incluse Dans eFootball 2022 d'une manière ou d'une autre, donc cette année, nous aurons la Master League d'après Kimura. Hein. D'après mourra euh, ce sera donc sur eFootball 2022, ça c'est quand même une grosse info les gars. Bah ouais. Ok, merci les gars, bah, je vois que… <rire> non, bah oui, bien sûr que c'est une grosse info, c'est-à-dire que… Bah oui, c'est vrai. Ça veut dire que les mecs qui attendent la Ligue des Masters ne vont pas attendre encore plus longtemps, parce que bon, pour moi c'était déjà... Mmh. déjà assez long. Mais au moins, on sait que c'est en 2022. Maintenant, quand en 2022 ah. Ils ont dit dans, dans eFootball 2022. Est-ce qu'ils ont précisé que c'était en 2022 Non, ils ont dit... Ah, eFootball 2022 Ouais, faut. En 2023, ça ouais. sera... En 2023, ce sera ouais. eFootball 2023. Ouais, pas ouais, trop ouais, ouais, en ouais, en fait, en vrai... La League Master en d'ici fin d'année, ouais. putain. Alors, sachant, je vous rappelle qu'ils oui, qu avaient précisé que... E-Football euh, e aurait un nom d'année, c'est-à-dire 2023, ce sera E-Football 2023. Ça, c'est vrai. Et ah, d'accord. Moi, okay. j'avais dit, à, à mon propre avis, je pense que la Ligue des Masters arrivera avec le mode modifié. Ça, c'est encore, pas des, c'est pas des infos, c'est moi. Et euh, je pense que ça arrivera septembre-octobre à la grosse période. Et je pense que ah ouais. ce serait une bonne idée. C'est cool, ça. Et tu penses qu'elle sera travaillée Je n'ai enfin, pas dit ça, tu, tu Péro, a... en tout cas, non, elle sera Non, non elle sera mais c'est la question que je me pose. Ça la question que je lui... me pose. Ah ouais. ouais. Alors je ah oui ça, l'DLC payant c'est sûr. Donc qui dit DLC payant dit pour moi obligation de le travailler les gars. On est d'accord hein, quand tu fais un truc payant. Bien sûr ouais. Bah ouais, sûr. ouais ouais. Donc je Parce pense que, que... Ouais. je suis pas on... moi je fais pas on fait pas partie de la communauté euh... ligue des Masters mais je ferai partie de cette communauté. Je pense que je serai un petit peu hypé, un petit peu. Un petit peu. Ah ouais? Pourquoi? Mais attends, pourquoi tu serais hypé? Parce qu'ils sont déjà oblig... Moi, je, moi, je déjà... hyper méfiant. Déjà, la sortie. Si je, si je l'attendais, je serais hyper méfiant. Déjà, la... non, mais méfiant, non, mais... mais un petit peu épais, Pourquoi? Parce que déjà, la sortie 2022, ça veut dire que c'est quand même pas aussi loin que certains pensaient. Et de deux, qui dit payant dit obligation de, de quelque chose, tu vois? Parce que si. Euh... Mais pour vous, pour vous, si c'est le, le copier-coller de l'année dernière, les gens sont contents ou pas? Non, bah non. Je ça, s'ils font bah, ça, c'est Pour même... moi, le copier-coller. Hein peut-être des animations en plus ils Mais le, font ça s'ils font ça ils tuent la ligue des masters il y a un risque moi je vous l'ai déjà dit ah, oui. ah ouais okay. s'ils font ça c'est qu'ils veulent tuer la ligue des masters et à mon avis on l'aura plus l'année d'après OK mmh... ouais je, je sais pas, sais pas. Là, que... Alors après est-ce qu'ils vont pas dans le même modèle que enfin évolutif du free to play proposer une ligue des masters avec des événements à l'intérieur je sais pas est-ce que peut-être on aura une ligue des masters euh... Il sera aussi online, avec peut-être des microtransactions et intégrer peut-être un peu leur système. Ah, je pense pas. Est que... est il est enfin... je pense pas. Il y a une vraie évolution ouais. quand même, les gars, entre Dream Team et MyClub. On peut pas le nier. Il y a... il y a... Ça reste ah bon du MyClub, mais oh, il y a une évolution. Bah oui, C'est mais... quoi l'évolution c'est ah, pas ça reste my club tu vois ça reste my club ah ouais, mais il y a une détail c'est quoi l'évolution non mais euh, oui après euh, non en fait, mais... ah, mais... allez calme-toi Mais non, mais mais, non. Mais, non. mais mais me dites pas il y, y a une évolution il y a une t'as dit révolution ou évolution, évolution. là où l'autre, truc ça me va pas là où l'autre, truc ça me va pas <rire> parce que de toute façon <rire> ce mode, il aurait pu s'appeler my club et changer quelques trucs ok mais my club j'ai pas dit le contraire bah ouais, mais il y a quand même une évolution. C'est petit ah, comme évolution. Attends, attends, rigolo. attends, Je L'entraînement les... ah, des limite. joueurs n'a rien à voir. Le fait que tu peux te mettre tes propres tactiques, ton propre plan de jeu, ça n'a rien à voir vous... avec MyClub Club. Non, Toutes les divisions en ligne, ça n'a rien mais à voir. Les modes, ça n'a rien à voir. C'est n'est pas une évolution du Top League. Ça n'a rien à voir. Les gars, l'authentic League, change quoi J'ai dit, ça reste, ça reste du MyClub mais il fait une évolution donc moi je pense que ça restera de la master ouais. league mais qu'il y aura une évolution à la même hauteur donc si vous jugez que la hauteur elle n'est pas haute ce sera pas ah ouais donc donc la ligue master ça veut dire qu'au lieu de la coupe konami c'est la konami championship ça ça te va parce que tu m'as parlé oh. du nom de l'événement il, il y a quand même du changement à hein. a... ouais, ah. mais... dans my club c'est quelle année où minuit. My club, euh, pouvait, quand on, a, on, a, on pouvait euh, améliorer ses joueurs c'est pas dès le début je crois non, c'était 2018. 2018, 2018. Oui, mais Jamais 2018, 2018. cette fois ouais, hein. du coup, avant, là, y a eu... Jamais. À la limite, à la limite. Ah, C'est euh, juste que ouais. là, tu peux répartir ton amélioration, mais finalement, l'amélioration du joueur, ça existait déjà. Oui, mais ouais, bah, je vois bah, oui. ce que tu veux dire. En fait, il y a un changement. Change il y a des micro-changements. Ouais, mais positif. Après, il y a au moins une évolution. Il y a quand même. C'est quand même beaucoup, du moins un changement important. Les mecs, voilà, parce que si vous voyez juste la couleur des menus qui ont changé, les gars, là, vous vous, il y a un truc. Je rejoins, je rejoins c'est le le fait de choisir ses joueurs Merci. et on n'est on plus dans ce délire de recruteur. Moi, moi c'est peut-être ce qui me fait, fait jouer, jouer au jeu master master actuellement, en ligne. tu vois. C'est une ligue master. Pour moi, c'est une ligue master en ligne. Et bah euh, donc c'est pas donc c'est pas My Club, donc il y bien ouais, une, une évolution. Un donc j'ai raison. Avant, ah ouais, tu vrai. pouvais même pas recruter le genre que tu voulais. Là, ah ouais, pas... le système ah si, recruter. tu pouvais avec des, ouais, des ouais, Parle-moi pas je de je ça. ça C'est peu... différent. Non mais ah ouais, ouais, ouais, ouais, je veux bon, ah si bien. Si vous... Bon, si, si ça vous emballe, ok. Après, mais... attends, non, mais ouais, ligne, ouais, non non frérot, attends, j'ai pas dit que ça m'emballait. J'ai pas dit que c'était énorme. J'ai dit que tu vois que c'était quand même une évolution notable. Tu vois J'ai pas dit ni dans le positif, ni dans le... Mais je veux dire que tu vois... on est en train de spoil la partie un contenu inquiétant en vrai. là. <rire> pas du tout. Parce qu'on va parler du gameplay aussi dans le contenu inquiétant. Donc, bref, Kimura, les gars, euh, bon, on en pense quoi de ces trois choses Parce qu'on a pour l'instant, on a parlé que de la Ligue des Masters. Bon, la Coupe du Monde, c'est obligatoire, on va pas se mentir. Ouais, il nous, il un nous apprend, pour moi, il nous apprend pas grand chose en vrai. Hein. Pour moi, c'était juste une interview. Euh, exact. Perso, moi, j'ai rien appris. C'est-à-dire, vous euh, voyez, Coupe du Monde, oh, on oui. va penser à un truc. Euh, crossplay, play euh, cross-plateforme, etc., on y pense. Il y a le cross actuellement, on sait. Moi, j'aurais euh, voulu qu'il y ait un petit détail croustillant en plus. Ouais. Moi, je ne sais pas vous, Ali Davo, Davos, non, le chat. Question, mais... ouais, une petite question, c'est le cross platform. Il a dit que c'est pour l'e-sport, c'est important. On a ouais. l'e-football open et le pro en dans, dans, dans, dans juin. Quoi. Ouais. Du coup, ils vont l'introduire avant. Et très, comment... très bonne question, sachant ouais. que c'est en juin. Ouais. Alors les gars, s'il y a quelqu'un qui que a en des ensemble. infos sur euh, l'e-football pro, c'est le monsieur au-dessus. là. Est-ce que tu as des infos à nous donner croustillant? Que... Oh, ça, le, ça le met comme ça dans le devant de la scène. Ah, oui. <rire> sur, sur quoi, Luther <rire> sur quoi Bah Par exemple, Play Football Pro, est-ce que tu, ça va jouer sur quelle console Tu as le droit d'en parler ou pas Franchement, ouais, enfin, pour moi, ça va continuer dans les consoles classiques, c'est-à-dire. Euh, la console phare, c'est la PS5. Après, j'ai eu aucune officialisation ou quoi. Mais ouais. j'ai du mal à croire. Davos, honnêtement, ouais. que dès cette saison, aussi, hein. il y ait du cross-platform pour l'e-football pro. L'e-football open, on était déjà dans une configuration où tu as les joueurs PC, tu avais les Xbox, après, tu sais, pour des finales qui sont un peu centralisées. Ouais, es Est-ce qu'ils est -ce qu vont changer ça Le laps de temps, pour moi, c'est quasi impossible, non, tu vois. Bon. C'est bah, bah, pour ça que je me demandais. Ouais. Ouais, je sais pas. Eh non, il bah... n'y a pas de de bois, les mecs, réjecta. <rire> il ah, y mais a donc, pas de leur choix, mais c'est compliqué moi, parce tout que... ce que je dis rejecta c'est qu'en effet le football pro va bien arriver il y a eu la confirmation il y a quelques jours il y aura des clubs qui seront euh, voilà dans, dans une configuration qui va peut-être un peu évoluer ou pas vous verrez ça oh, prochainement ouais, tu dis tout, tu mais euh... ça va non, évoluer mais... les gars tout va évoluer ouais, <rire> il y aura il y aura du changement forcément parce qu'on va bah, déjà le football pro c'est en juin bah, forcément la durée ça va pas être la même qu'une saison complète il y aura des ah. infos très très vite que ce soit sur euh, Konami ou euh, bah, chez nous aussi pour l'AS Monaco, parce ouais. qu'on bosse pour préparer la saison actuellement. Alors là, euh, c'est vrai que pour le grand public, vous, en fait, vous, pour l'instant, il n'y a, a eu aucune info. Vous ne savez pas si ça va être, ou, toujours être de la coop, si ça va être toujours des équipes de 1, 2, 3, personnes ne sait. Euh, donc on a hâte, qu'ils communiquent et qu'on puisse en parler, etc. Parce que voilà, ça, ça intéresse tout le monde. Salut Ludwig le crack, on a des idées de quand Konami va communiquer là-dessus non. Ils ont en fait, ils ont communiqué. À Ali. Je vous avoue, les gars, honnêtement, que j'étais un peu pas perturbé, mais c'était un peu chelou, tu vois, le, le délire d'annoncer qu'il y a le football open et le football pro, mais sans les détails. Moi, je pensais réellement que mais bah, tout Jean, jeu, ouais. bah ouais, je pense, ça arrive, les gars, hein, c'est là. C'est ça, ah c'est jouant, Tu vois, moi, je pensais réellement que ça, y est, tu vois, on aurait des. Moi, je aurait, me suis complètement euh, foutu parce que euh, pour moi, il n'y aurait pas l'Open Stan. Et je vous l'avais dit, comme quoi, euh, ouais. dit des conneries comme tout le monde. Franchement, Luthor, la vérité, sans faire le mec qui cache des trucs, je te jure que moi, j'étais quasi sûr qu'il bah ouais, n'aurait hein. pas lieu, ah, vois, ouais. eu... Aucun, je... au... Il n'y avait eu aucun bruit de quoi que ce soit sur l'Open. C'est n'est pas... pas une rumeur, pas un bruit de couloir, rien. Comme quoi, ils arrivent oh, encore ouais. à cacher des trucs, tu vois. Mais bon, tant mieux, moi, je suis content qu'il y ait l'Open. Après, je vous rappelle juste que les infos qu'on a, c'est que. Là, on va en parler dans ouais. l'e-sport, tout sur l'e-sport. Ouais, ouais, Ouais, on va, on va revenir <rire> dessus, de les peine. gars. Il y, y a pas mal de petits trucs à dire. Peut-être qu'on lâchera une petite info ou deux, tu oh, vois. Ouais, ouais. Ment pas pas mon chat. <rire> Ment <mon rire> ch pas à mon info, monsieur. Bon, on enchaîne. E-football. La renaissance. Le retour du roi. Ça mérite une chanson, T.A. C'est dit qu'il est ours. Oh, ah, mais non Oh, ah mais non voilà, c'était une petite chanson épique. Déjà, on est tous d'accord pour dire que oui, c'est une renaissance. Là, c'est même un comeback. Inespéré. Ouais, inespéré, ouais, c'est clair. Incroyable. Dis-nous dans le chat pour vous juste un simple. Renaissance ou pas, les gars du chat Personne ne peut dire non pour moi. Moi, je pense qu'il y aura aussi du non. Ah pour moi, pas de... si c'est pas une renaissance, je comprends pas les gars. En ayant joué au machin d'avant, là... Ah, là, Ouais, c'est même plus une réanimation. réanimation. C'est une... <rire> oh, ressuscité, ils ont ressuscité un mort. Il ah, y a un nom, il y a un nom, il ouais. y a un nom. Ouais, mais il y a toujours des mecs qui sont anti-tout, là. Ah. Bah ah, non, bah, ils ont le droit d'avoir leur opinion. Pas du gros. tout. Je vous disais, pour moi, c'était un mec mort, tu sais, qui bougeait juste un petit peu le ouais. petit doigt. Frère, il s'est relevé comme euh, le il... mec du catch, là, tu sais, quand se relève tout droit. Bah ouais, oui. Le même, ouais. Le, le Undertaker. Ah ouais, 50%, ouais, c'est partagé. Il y a beaucoup de oui, quand même. Il y a des mecs, ils veulent la V09. Eh, bah... Je ne dirais pas une renaissance, je dirais une réanimation plus plus. Mais inespérée. Une réanimation, le mec, il marche. Personne n'y croit. Après, une, une renaissance dans. Honnêtement, les gars, rappelez-vous des mardis débats qu'on avait eus. Et même dans le chat, hein, les différents débats, de discussion qu'on avait eus. Ouais. C'est vrai ouais. qu'il y a un mois et demi, deux mois, waouh C'était le... Le, ah, le... On l'avait enterré. On l'avait enterré, il y avait encore un... des joueurs. C'était juste mais... euh, une main qui sortait de... Ouais. Euh, mais même Sinon, si je vais t'enterrer juste après, les gars, assez... le délire de Twitch le fait de voir des mecs de FIFA, le fait d'avoir des joueurs qui sont remis dessus, des youtubeurs comme toi, Luthor, comme Monsieur Quinton, Ali qui restream de nouveau de ouf, Davos qui est dans le délire, bah on peut peut-être parler d'une certaine renaissance. Après, est-ce que on est dans le délire du retour du roi Il va tout écraser, absolument pas. Ah bah ça non, mais ça jamais. Aller, c'est l'undertekker. Pas encore, on en est loin. Ah, lui aussi, il oh, s'est ouais, ouais. relevé sur Twitch comme, comme l'Undertaker. Oh ah ouais, ah bah, on ne te que ce sur quoi on prend du plaisir. Et effectivement, j'en prends. on prend sur le jeu. On va, on va quand même dire les choses euh, mmh. des chiffres qui n'ont jamais été atteints, Des chiffres ouais. de Twitch, et on mmh. en parlait la semaine dernière, mais on disait ouais, Allez, ouvre le sujet, Mais c'est que les premiers jours, etc. Les gars, le jeu, il est sorti il y a combien là 10 jours 15 jours Bientôt deux semaines, ouais. les chiffres enfin, sont toujours énormes. Semaines. Sur Twitch, sur YouTube, il n'y a jamais eu des chiffres aussi gros. Sur Twitch, mmh. moi, j'avais jamais fait mmh. des, des 650 viewers. C'est un truc de ouf. Ouais, Le Poulain, problème, il bon. fait des 400, 450. Je crois que tu es même monté à plus de 500. Ouais, ouais. Des délires. Ouais, ouais, C'est phénoménal. Le monsieur Tinton sur YouTube, on tape du score de, des scores de fou. Euh, je ouais. me rappelle, on m'a envoyé un screen il y a à peu près deux mois. Euh, je crois qu'il football avait 0 ou 1 viewer. Bien sûr Oh, oui, oui, ça oh, pas. Mais ça, arrivait mais bon quoi, ça Et attention, ouais. ce n'est pas, ouais. des, heure, euh, pas des heures incroyables, hein, c'était genre un petit 23h minuit ou un truc comme ça. Et du coup, pour vous, euh, il voilà, y a une hype de fou, en fait. Là, genre, euh, et ouais. qui... qui, qui, mais, mais, qui mais, ouais, alors, j'aime pas la... Moi, je sais pas ce que vous en pensez, moi, j'aime pas le mot... Pour moi, le mot hype, ça veut dire que c'est pas trop mérité tu vois que c'est un c'est passager ouais. pour moi pour l'instant bah, bah pour moi pour moi il mérite oh, non, hype, euh... pour moi il mérite le jeu euh, il mérite cette euh, cette réussite après je dis pas que ça va peut-être que ça va retomber ouais. peut-être que dans trois, trois mois on va défoncer le jeu mais en tout cas pour l'instant ouais. je trouve ouais. qu'il mérite pour moi pour moi les gars je, je vais être très franc je pense que le fait que euh, le jeu il plaît ça je pense que voilà tu joues pas s'il te plaît pas mais en vrai, le temps, le timing, il est en train de carrer de ouf les chiffres, honnêtement. Parce que là, moi je l'avais dit et Luthor tu l'avais dit. D'ailleurs, Poulain n'était pas d'accord avec nous. À maintes Exactement. reprises, on l'a dit, Luthor. <rire> on a dit quoi On a dit qu'au mois d'avril... Parce que moi j'ai la grandeur de l'avouer. Au mois oh d'avril... Au mois de mai... <rire> Attends, on va revenir dessus après. <rire> en fait, au mois d'avril, au mois de mai, les gars, il se passe quoi Les mecs de FIFA... Bah, ils se font, ça y est, c'est la fin de saison. Et même dans l'e-sport, c'est quasi la fin de saison. Euh, arrives, pff, tu arrives, tu ne sais plus trop quoi faire. Les créateurs de contenu, c'est pareil. Les mecs, ça y est, ils en ont peut-être un peu, un peu marre de faire leur pack opening, leur gameplay, leur futchamp. Le futchamp en avril et le futchamp en octobre-novembre, ça n'a oh, rien à voir. Du coup, je, je pense je que, que là, ils ouais, il bénéficient pour moi d'un timing impressionnant. Et à voir, parce que moi, si demain tu sors FIFA et tu sors eFootball Football, je te dis, ah ouais, chapeau bas. Tu arrives à rivaliser comme ça. Mais là, quand le mec qui met un screen et qui me tag moi sur Twitter, franchement, c'est cool, tu vois, de voir ça. Mais honnêtement, je ne le retweete pas ou je ne suis pas emballé. Pourquoi Parce que tu vas checker et tu vois, tu vois par exemple, Bruce, bah ouais, il a 4K, 3K. Kameto, tout à l'heure, il a live, il a 12K d'un coup. Ouais, il a 4K, 4K qu il qui est qu live et il y a 12K. En fait, tu as 2-3 streamers qui vont exploser le game. Après, en effet, tu as les Luthor, tu as les Poulains qui sont tavos monsieur M. Quinton, t'as aussi euh, tous les mecs qui poussent et tout, qui font un peu plus que d'habitude parce qu'il y a il ah y, ah, y a un truc qui revient, plus mais, plus. Oh, ouais, mais, mais honnêtement, Luthor, <rire> oui et non, parce que toi, t'as déjà fait des chiffres de ouf, Luthor, notamment pas sur autant. YouTube, où avant, t'avais pas, pas autant d'abonnés, t'avais pas autant de, on va dire de, de buzz, tu oui, vois, sur YouTube, pourtant, oui, mais pas sur, ouais, sur YouTube, t'avais déjà fait ça, maintenant, sur Twitch, je pense que le timing fait que, et oui, c'est vrai. C'est vrai que je parle beaucoup. Non non, tu as très. Des chiffres. Non mais il y a genre de Twitch que tu faisais sur YouTube. Ouais. Enfin faut dire la dinguerie que c'est en fait. Ah oui oui. C'est que tes chiffres Twitch sont devenus tes chiffres YouTube. Faire 1500. J'ai fait un pic à 1500 sur YouTube. C'est énorme, mais c'est c'est dix fois plus dur de faire 650 sur Twitch. Ouais, sur Twitch, 650, euh, c'est énorme, je pense que... Ouais, mais vous en ils en pensent quoi, le chat Dites-nous, les gars, par rapport à ce que je viens de dire, parce que, pour moi... Après, Davos, toi, t'en penses quoi, par exemple, honnêtement bah Pour moi, je pense qu'ils tombent au, monde, au moment parfait, c'est par... Euh, les, joueurs, les joueurs FIFA, bah, ils, ils en ont marre du jeu, en fait. Et du coup, bah bah du coup, bah, le jeu, il est gratuit, le jeu, il est plaisant, il est tout nouveau. Du coup, les gens testent, ils aiment bien, bah ils continuent à jouer quelques jours. Maintenant, ce que je me demande, c'est là, il y a les ce qui arrivent sur FIFA. On va voir si les gens vont rester sur le jeu, tu vois. Si, ils vont rester sur, sur les, après, si les streamers vont continuer. Après, à... moi, je trouve que... On... Juste, les gars. Get... Vas-y, vas-y, Luthor, euh, excuse-moi. Vas-y, Luthor. Je t'ai coupé, euh, coupé, Ali. Bah, ouais, vas-y. J'y vais ou tu vas On se fait des... Points. Allez, j'y vais, j'y vais. Allez, alors. Ça... Alors, juste <rire> pour, tempérer, pour tempérer le timing, effectivement, dans le sens où quand le jeu sort en fin de saison, etc., que les gens sont un peu lassés de FIFA, c'est très bien, tu peux avoir justement, si le jeu est bon et qu'il plaît, ouais, tu peux vrai. avoir cette petite hype et, et tout à l'heure, Luthor, tu disais que la hype, elle est... ça avait une connotation négative, pas forcément, mais pour moi, dans, dans ce contexte-là, la hype, elle est risquée parce que moi, la raison pour laquelle je disais que c'était pas bon de sortir un jeu en mai ou en avril, c'est qu'en termes de contenu, l'été, tu vas pas pouvoir sortir grand-chose parce que ouais, en vrai. général, les FUT, les My Club, ils sont basés sur les ouais. performances réelles, donc ça veut dire que là, ouais, ouais, Dream Team, euh, on, a, on a la hype de cette fin de saison. Il reste 3-4 journées de championnat dans les championnats majeurs. Euh, ok, t'as le Japon, la MLS qui joue, mais c'est pas, on va dire, en Europe, c'est pas du tout les équipes qu'on prend le plus. Ouais. Beaucoup en ont rien à faire. Qu'est-ce qui va se passer en fait pendant, pendant 3 mois ils Parce vont que c'est Bourse. Hein. Euh, bah, là où Ils, bah, ils vont sortir des packs, mais tous les joueurs vont être en C. Tu vas avoir des équipes de full légende. Le fonctionnement du e football fait qu'on euh, sera obligé de s'intéresser se... à la MLS. Et à la Ouais, Gilles, ouais ils, vont faire il a effort. ils vont nous faire un match Des MLS, Japon, bien sûr pour Mais est-ce que ça tiendra 3 mois Pour l'instant, on a des packs là, euh, MLS, J-League euh, Tout le monde s'en fout Moi bah, j'ai oui, dit, bien. les gars, recrutez vos joueurs J-League ou MLS Parce que cet été, ce sera les seuls Qui auront des formes, vous serez bien contents de les avoir Quand tout le monde sera en C Et je pense que cet été, on sera très... Tu vois, comme Sora, sera pareil, euh, Ali L'été, on... d'un seul coup On se met à plus regarder les autres championnats Parce qu'il n'y a pas l'Europe, tu vois Ouais, mais on regarde vite fait, en vrai on va pas se mentir Lulu, euh... ouais, si ok, l'été si si on peux, traîne. Tu t'en occuperas, ouais. occuperas, tu t'en Oui, tu, tu seras obligé, moi je pense surtout que tu verras beaucoup d'équipes légendes après, avec que... des formes B. Et... Je trouve et ouais, que c'est ça J'aime pas trop là, le, le, le, le, le chat et, et les copains, sauf qu'on fait un peu un complexe d'infériorité parce que là on, après, est... Quoi on est en train de dire que la réussite du football c'est grâce aux mecs de FIFA qui viennent sur le jeu. Non, je... non Bah si, ah un non, peu, non, parce qu'on qu dit ouais, non. mais parce que la FIFA... Ah, parlait... Parce que les mecs, ils en ont marre de FIFA, donc ils viennent sur eFootball. Moi, je pense qu'il y a quand même énormément ah non, non, non. de jeu, joueurs, je, de jeu non. Non. Mais je pense, pense qu'il y a énormément de mecs qui étaient de base ouais. sur eFootball, peut-être qu'avaient lâché sur le 20 21 et qui sont revenus, des mecs qui étaient de la commune, on le voit. La, la, Ali, les mecs qui viennent sur ton live, tu as quand même beaucoup, c'est des mecs qu'on que, qu ah, connaît. Attends, il y, y en a beaucoup que je connais, beaucoup que je ne connaissais pas. Non, il ne faut pas s'en mentir. Moi, je trouve tu vois. y a beaucoup de nouveaux. Hein. Ah oui, et, beaucoup, beaucoup et, de un, nouveau. et un autre truc, il n'y a aucun complexe d'infériorité. On aime PES pour son gameplay et ce qu'il est, et on est très fiers de notre jeu. Et moi, je le répète à chaque fois, je suis trop content que les mecs de FIFA le découvrent. Par contre, euh, il faut avouer aussi que bah, on est un peu content que FIFA, ce soit en termes de gameplay un peu, un peu chiant et qu'en termes de contenu, ça arrive à la fin parce qu'on a beaucoup de nouveaux joueurs. Et on ne va pas se mentir que ce soit sur Twitter, sur Twitch, euh, un peu partout, il y a de la hype, il y a des gens qui découvrent le jeu, qui communiquent dessus. Même moi, juste ça, le fait de voir, euh, je l'ai dit quelques fois, le fait de voir un peu ta TL inondée de buts ou de machin comme ça, c'est ce côté un peu innocent de, faire, de mettre un putain de but et de le poster, ouais. etc. Enfin, c'est ouais, super, euh, super motivant, tu vois, mais il n'y a aucun complexe d'infériorité. On, on, est, on est réaliste, eFootball e est petit, par rapport à eSport en termes de vente. Par contre, en termes de gameplay, on le sait, et si on a joué aux PES au PES d'avant, c'est qu'au fond, on sait qu'en termes de, de gameplay, euh, le potentiel est énorme. Moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est... Euh... C'est si à l'étranger, ah bon. il, il y a la même, hype, parce que là en France, eh quoi, on, vrai a, ça on a Bruce Granek qui est une énorme locomotive, hein, on va dire la vérité, ça... et il fait énorme. Il y en a qui le critiquent, ça je suis Rocky pas d'accord du tout. T'as as Rocky, t'as Bruce. Ouais mais Bruce Granek c'est le, le même, cri, même... Aussi, ouais. Et pour moi il fait énormément de bien à notre commune, donc ceux qui se permettent de le critiquer, mm. les gars, euh, à un moment, ouais. T'as Kurt aussi, Kurt, ouais, qui, qui se tire aussi. Ces mecs-là ils servent la commune, faut pas il faire oh ouais, je sais pas quoi, non. Ils servent la commu, ils font connaître le jeu au plus grand nombre. Et grâce à eux, il y aura de nouveaux joueurs. Et c'est comme ça que c'est la mort. C'est juste trop bien. Moi, je suis trop trop content que ces mecs-là, soient Bien sûr, là. Bruce vient de PES trop à, trop à la base. Bruce n'avait pas de. Bruce avait a jamais eu d'a priori sur PES. Moi, j'ai parlé en ouais, privé. Je... De... Cha chaque, chaque début d'année, Bruce jouait, ouais, moi jouait, moi jouait un peu. J'ai ouais. testé PES 20 hein. avec Bruce à l'E3 en privé. Et il en parle. tu vois qu'il en parlait pas avec un a priori négatif. Ce qui était différent de quelqu'un d'autre. Ah ouais. Sûr, ouais. <rire> bah oui, mais c'est normal. Ouais, non, clair. Mais même les... ceux qui étaient un peu moins connus sur FIFA, mais qui avaient quand même un peu de communauté, et ces gars-là, ils sont contents de découvrir le jeu. Et ça... enfin, c'est un vent de fraîcheur. En vrai, c'est un vrai vent de fraîcheur qu'on voit sur FIFA. Non, non attends, jeu, attends deux secondes. Juste, juste, Mitsuru, à ouais, chaque ouais. fois, je vois tes messages, frérot. Il faut... Voilà, il faut apaiser un peu son cœur et essayer ah ouais. de voir à chaque fois les choses qui t'a volé ta meuf, Bruce Granek. Euh, si ah c'est le, le, le cas, tu ne vas pas régler fait, le problème comme ça. Faut... Il n'y a personne qui te dit que voilà, si Bruce dit que le jeu est bon, le jeu est bon. Tout le monde, moi, je vous le dis depuis des années, c'est euh, toi va ton avis. Écoute personne, fois. même moi, écoute-moi même pas, tu vois, quand je fais un tweet ou quoi. Euh, prends en compte mon avis si tu aimes mon avis, mais joue et fais-toi ton propre jugement. Là, en l'occurrence, Bruce, bien sûr, qui fait du bien au jeu. Parce qu'il y a combien de mecs qui étaient sur le live de Bruce qui découvrent le jeu et qui se mettent au jeu J'en suis sûr qu'il y en a un. bon. Ah, y a Com pas combien, Bruce, de y en viewers, en a combien de viewers chez Davos, Luthor, moi, Monsieur Quinton, sont des mecs qui, de base, regardent Bruce Je suis sûr qu'il y en a pas. Ouais, possible. Je suis sûr, suis sûr, sûr, sûr. sûr. Bien sûr, c'est sûr. C'est sûr. Peu, importe, c est, c est peu importe, Mitsuru, tu vois, je te, dis, je te dis juste que les mecs qui streament, ça peut faire du bien au jeu, tu vois. Après, moi, comme je t'ai dit, comme je vous le dis depuis tout à l'heure, on, euh, on en sortira encore, hein, des dingueries. <rire> c voilà. Donc, oui. ouais, et puis, ce n'est pas une raison d'être vulgaire ou grossier. On donne notre, on donne notre euh, avis, zéro. après, c'est le principe du débat. Malheureusement, on ne peut pas vous donner tous la parole. Ce serait bien, mais ce serait un peu compliqué. Les gars, je vous propose mais... que... Pardon, Aïmad, Non, bah en fait, la Renaissance, on a parlé du contenu. Finalement, on a un peu bifurqué sur, le prochain, sur, le, sur la prochaine thématique. Euh, pour moi... Parlons du gameplay, messieurs. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Euh, ouais, ouais. Parce qu'à chaque fois, on dit renaissance. On, on a pris le truc uniquement par le prisme de la visibilité, de Twitch, etc. Mais la renaissance, ça passe déjà par un jeu qui est réparé, qui est mieux. C'est vrai. Et, euh, et voilà, pour moi, moi, à titre personnel, euh, je trouve quand même beaucoup de défauts le jeu. Euh, je trouve qu'il y a vraiment du mieux. C'est normal, Mais je trouve, euh... ouais, ouais, Quel je jeu trouve de beaucoup de, de défauts. Quel jeu de foot est sorti sans défaut Si en moi un seul non, non mais il y a, y a, y a un défaut, des défauts et beaucoup, ça, des et beaucoup de défauts. Tous les jeux de sortent ah, avec beaucoup tort, de défauts ouais. quand ah. même <rire> Non, en fait moi, Luthor, moi je te dis hein, viens on reprend la discussion dans dans 5 6 semaines frérot. J'en je suis sûr. sûr que ton ça, ça évoluera je... parce c'est normal. Fait... Moi je te le dis le jeu là, je trouve qu'il est meilleur, je prends même du plaisir mais je suis confronté à une, une bipolarité de malade parce que comme je l'ai dit sur Twitter, je trouve des trucs trop bien. J'arrive à kiffer, tu vois, les animations, les gestes techniques. Tu peux phaser. Dans l'ancienne version, c'était dur de faire, des phases, etc. Mais waouh, les buts, casquettes. Tout à l'heure, j'étais sur live du frérot de la DRX que je salue qui est dans le chat. J'ai vu le dégagement du gardien. Son défenseur, il anticipe. Mais non, dégagement du gardien. Il la lance. Long ballon devant. Le mec, il tire au hasard en première intention. Est-ce qu'il avait fait L2 Non, je rigole. Non, Non, il y a... En fait, pour moi, il y a un côté beaucoup trop… Il y, a, il y a plein de choses bien, mais il y a ces trucs aléatoires, ces collisions, les frérots. C'est la... toujours cette lenteur, cette lenteur bizarre de certains... des défenseurs. Ah, je ne sais pas ce que vous, vous en pensez. C'est très, très intéressant, notamment ce que tu dis et ce que dit Alex. Je trouve que ça… Il a, il a pas tort. Est-ce qu'on est qu compare à la version précédente ou est-ce qu'on arrive à être toujours objectif Moi, personnellement, mon avis, c'est que le jeu, oui, il a wow, des oui. défauts. Comme tous les mmh. jeux. Il y en a un qui m'a parlé de FIFA 17. Non, FIFA 17, il avait des défauts. Premier, 17, moi, j premier aimé... jeu FIFA de foot, 13, à la limite, FIFA était, 18, quasi le premier... moi, FIFA 17, était quasi parfait. Moi, j'ai beaucoup aimé FIFA 17, mais c'est le premier jeu de foot qui a amené le script. Le script est arrivé euh, le, où ça, on le sentait le plus fort. C'était là et après, bah, c'était euh, porte ouverte. Mais mmh. moi, non. Moi, le, la version d'avant, je n'y ai pas joué. Je la trouvais infecte. Ce n'est pas un jeu de foot. Mais oh oui. j'arrive à être objectif. Et moi, je, je prends beaucoup de plaisir, même s'il y a des défauts, même s'il y a des trucs qui peuvent être corrigés. Mmh. Tu m'as dit un truc très vrai, uh, Ima, cet après-midi. C'est une V1 qui va Ouais, ébrouiller. ça, ça, c'est le côté positif du truc, honnêtement. Moi, je ne dis pas qu'il y a tout à jeter. Mais c'est vrai que euh, moi, depuis PES 20, je n'ai pas compris, je ne comprends pas le... Comment dire Le système de collision qu'a voulu mettre en place Konami. Honnêtement, le, ça, ça débouche sur beaucoup trop de phases aléatoires. La dernière fois, j'étais sur ton il m'a dit, comme très souvent, parce que je suis un, un fanboy de toi, frérot. Et je voyais <rire> des... À un moment, tu craques, tu vois, mais moi, j'étais là au souci, mais, mais je te mais comprends pourquoi. Vois, Iman, parce que 5, 5, minutes, 5 minutes avant, Poulain, j'ai vécu la même chose. Et en mais... plus de ça, et tu connais ma dimension, Poulain Maintenant, tu vois, je suis dans le management e-sport et dans la création de contenu. Je suis moins dans l'esprit compétitif à mort qu'il y a quelques bah, temps. Ouais, bah mais justement. malgré ça, frérot, il y a des fois, je me dis, mais comment Comment je me prends ce but-là C'est pas possible, tu bah, vois. Moi, moi je, je suis hyper d'accord avec vous. Le jeu, bon, il y a une renaissance, clairement, Allez, en termes de jeu, gameplay. Non, pas du tout. Alors, alors là, pas du tout. Allez, et justement, je... moi, j'aime beaucoup le jeu, j'y joue. Et en vrai, je streamerai pas si je n'aimais pas. Bien clairement. Sûr. Donc si je le stream autant, d'ailleurs stream ce soir les gars, euh, mais si je le stream oh là autant, euh, c'est que je le kiffe, après la victoire du Real Madrid, bien évidemment. Mais euh, bah, bon, en gros, life, tu vas nous dire je que pense qu'il faut, ou... faut, euh, faut se placer d'un certain point de vue par rapport au gameplay. On a, on a un jeu qui est clairement plaisant, euh, ce côté un peu libre en attaque qui nous permet de faire des choses un peu nouvelles, on va pas se mentir, hein, par rapport ouais, ouais, ouais. à la version d'avant qui ouais. était ignoble, euh, là, on a quand même un peu plus de liberté, il y a moins de rails aussi, ça a changé par rapport à PES21. Cette liberté devant, elle fait que bah, derrière, c'est un peu trop brouillon. Donc, d'un point de vue joueur pro ou semi-pro, en vrai, c'est relou. Parce que ça ajoute un côté aléatoire au match qui, nous, ne nous va pas et ça nous rend ouf. Ouais, ouais, ouais. On Les déteste ça. Dès que, voilà, dès que tu, tu sens que dès que tu es un peu scripté, et voilà, tu as, as un peu de la lourdeur pour aller récupérer ton joueur, etc., c'est un enfer. Par contre, si on se place du point de vue de la grande majorité des joueurs qui, est des, qui sont des joueurs euh, euh, casual ou alors des bons joueurs, ou tu vois, alors ça va les faire un peu chier, mais par contre, je pense qu'ils revivent clairement. Il y, y a vraiment beaucoup beaucoup de mieux sur les gameplay. Après, oui, euh, il est perfectible. Mais comme tu as dit, Luthor, tout à l'heure, je pense qu'il y a zéro jeu, si ce n'est PES 5-6 et FIFA ouais, 13, voire PES 14, 5, qui, sont sortis, euh, qui sont sortis sans, sans défaut. Voilà. Non, non, mais en vrai, c'est vrai. Davos -ce ouais moi, pense, toi, pour l'instant, le… Parce que, attends, parce que moi, je veux vraiment que tu, sois... tu développes, parce que Davos, c'est un joueur niveau pro, les gars. Voilà, on va pas… Là, il mm. y, a... y a plusieurs mois, il y a... y a niveau de base, il y a Imad le skiller, Ali euh, euh, semi-pro, on va dire. Je suis gentil. Et Davos, euh, <rire> niveau pro. Davos, et je sais que les... les joueurs pro, en général, ils ont des avis totalement différents. On a lu un tweet la semaine dernière de Walid qui disait que ouais. le script était énorme. Ouais. Tu dis-nous vraiment ce que tu penses du gameplay, tu vois, en tant que joueur pro, pas en tant que, euh, que streamer, euh, tu vois. Ouais, en termes de joueur pro, bah, il y a encore beaucoup trop d'alatoires. Par exemple, la touche contenir qui marche une fois sur trois, ou alors le nombre de comptes favorables, ou alors... Euh... Ouais, tout ça, quoi. Il y a... Euh... J'ai pas mes mots, excusez-moi. Euh... Respire, respire. Ouais. La défense, <rire> non, la réactivité. Ouais, la réactivité de la défense, par exemple. Les gardiens, des fois, ils font des dingueries, tu comprends pas. Ils non, les non, les gardiens, les gars, les gardiens. Les gardiens, gar c'est n'importe quoi. Ah, faut pas Fréro, prendre de gardien défensif. Goal, il... Non, mais attends, tu prends ton goal, déjà d'une, gardien défensif. Je veux bien qu'il sorte pas trop, Luthor. Mais frérot, la balle, elle a deux cm je suis d'accord. c'est horrible. Le raid du gardien, il est complètement cassé. Mais par exemple, Davos, par rapport à... Et encore une fois, hein, je, ouais. parle, je parle pour un joueur pro, je parle pas pour un mec normal, il joue pas comme ouais, nous, il joue pas au jeu comme nous les gars. Ouais, par euh... rapport à, à un PS21, tu bah Juste ouais. comment bah Justement, pour l'instant c'est à peu près la même chose, je, je ressentais même plus le script sur PS2021 par exemple, tu vois. Les contre, les euh, pas les contre. les temps forts, je les ressentais beaucoup plus forts sur PS2021. Après moi j'ai joué au jeu, ça fait quoi Ça fait 5 jours, j'ai pas encore assez fumé le jeu. Ouais enfin t'as joué combien sur 5 jours Ouais, j'ai dû jouer une vingtaine d'heures, tu vois. Ouais. <rire> ouais, mais quand même sur PES 2021, qui était la même que PES 2020, qui était presque la même que PES 2019, on avait beaucoup plus d'heures de, de jeu, tu vois. Ouais. Et euh, pour l'instant, après, c'est peut-être avec le temps, ça fait un an, j'ai pas joué à PES 2021, mais de mémoire, PES 2021 était clairement bien plus scripté. Ah, ouais, D'accord. Bah, voilà, voilà. là, quand moi, genre, vraiment, Le jeu, il, il voulait pas que tu te prennes un but, tu te le prenais pas. Genre, il, les défenseurs étaient toujours là. Bah, oui. Là, il y a un peu plus de skills, tu vois. Quand, je trouve que défenseur Quand je lis euh, deux ans pour faire ça ou, ou ouais en fait vous êtes content alors que c'est le même que le 21. Bah moi moi je suis moi hein, c'est mon avis, moi perso je suis pas d'accord. Pour moi je le trouve au-dessus du 21. Euh, pour moi il est pas pareil que le 21. Pour, pour l'instant en pas. tout cas. Non, ouais. Pour moi il y a trop de nouveautés, tu vois. Toi, je sais pas Ali, tu trouves au-dessus du 21 ou tu mets encore le 21 au-dessus là pour l'instant Gameplay. ça hein. dépend sur quoi Gameplay Gameplay. Gameplay. Ça se, vaut, ça se vaut. Le 21 avait des choses bien mieux que celui-ci. Et celui-ci apporte des nouveautés par rapport au 21. C'est équivalent. Pour moi, c'est du équivalent. Différent, mais équivalent. Mais toi, tu préfères quoi Tu préfères le 21 ou celui-là, pour l'instant mmh. Je dirais quand même peut-être le 21. Après, le 21, c'est différent. C'est là où tu as commencé bah pour moi... à stream, tu as été top niveau. Tu vois, as peut-être le côté affectif, non Absolument pas. Non, non. Okay, euh, il est euh, pas ça n'a rien à voir. Que... Non, non. Le euh, enfin défensivement non. Pour moi, le 21, le problème c'est qu'il était trop, il était trop carré le jeu en fait. Oui voilà, ouais, c'est ouais, ça. Il y avait peut-être un peu trop de rails. Pas tout le temps la même chose. Mais justement les rails, les rails, Mais là, justement, c'est ce qui fait que vos défenseurs font pas n'importe quoi. C'est ce que je vous expliquais. Mm. C'est que bah les les, les, les, les changements qu'ils ont apportés par rapport au 21, mm. finalement, qui ont apporté de la de la variété offensivement, elles ont aussi apporté des galères défensivement. Mm. Je pense juste que c'est un peu mal calibré mm. pour l'instant, même si c'est c'est une bonne évolution, on va dire. Ouais. Offensivement, c'est une bonne évolution. défense fois, on se le 21. Ouais, je suis du même avis. Euh... Ouais, puisque en fait, bah, je... le, le commentaire, il m'a fumé, puisque je le vois à chaque fois. Ça me termine quand j'entends « Bonsoir à tous, malgré les défauts, je l'aime bien. » Et c'est probab... <rire> probablement car on revient de l'enfer. <rire> genre... <rire> genre, genre Ce là, <rire> là je aussi. le vois tout le temps, les mecs. Mais ouais, je pense que ça y joue forcément, euh... à, à Lexi. Tiens, pour -Lexi. vous, un petit, un petit... À main levée, à là, un petit « oui, non ». Pour vous, mais mieux que le 21 ou non Oui, oui, mieux que le 21 ou non oui. Le 21 était mieux. Je sais pas si c'est clair, non, oui, c'est clair. Moi, non. Moi, oui. Non. Toi, Davos Bon, allez, je lève, allez, je lève. Oui. Allez, je vais être gentil, je vais être gentil, je lève. Moi, je sais pas. Toi, le 21, vérité, tu ne kiffes hein. pas, hein, dis la vérité. Hein, non, non, moi, en fait, le 20, moi le 20, pour moi, c'est un des pires PES ah oui. que oh, j'ai joué. Ouais, va... oui. alors là, alors... Le 21, <rire> Le 21, il y avait des améliorations. Mais, euh, par exemple, je m'amusais à mort avec Ali, tu sais, en, en coop, etc. Mais, euh, il me saoulait le jeu. Pourquoi Aussi, parce que c'est tout le temps le même contenu et j'avais l'impression de Non, mais jouer là, le juste le jeu. gameplay. Ah, on parle ou... de gameplay. Ouais, ouais le gameplay. F... En fait, ce... j'ai ouais. pas, envie... pas envie de dire non, les gars. Enfin, sup... j'ai pas envie de dire que le 21 est supérieur parce qu'il y a plein de petites idées que je surkiffe dans... dans ce truc-là, mais qui ne sont pas encore peaufinées. Mais, en règle générale, on va le prendre à 100%. Ouais, le 21 est mieux pour moi. Ah ouais non, on est d'accord tu... là-dessus. Moi, je suis complètement d'accord là-dessus. Ah oui, oui, En fait, dans le gameplay, il ouais, y a moins d'incohérence, tu vois. C'est-à-dire... En que... fait, il y a des évolutions sur celui-ci, mais qui ne sont pas encore parfaites parce que, justement, ils ne les maîtrisent pas encore. Non, mais après, ah, voilà, moi, fait, je, respecte, euh, je respecte ce que vous dites. Hein. Je ne suis pas bah... d'accord, mais... Moi, pour ah, moi, il y en avait... En fait, après, ouais, le vraiment quand, quand tu parles en globalité... Hein. Ah, mais il a pas de script, là Ah si, mais bon, moi, moi, je suis d'accord Mais il, avec est Gamo, non, non, moi, il est pire qu'avant, le script. pour moi, il est le Mais le script, il est pire qu'avant et il est un peu du Non. Bien sûr qu'il est pire qu'avant. Non, pas moi. Je... Ah, non, non mais... après, voilà, mais moi, je trouve pas ah, mais, mais tu, mais mais tu rigoles, euh... matin, hein. mais non, ça mais vous, vous avez joué à ce jeu Vous avez vu le script qu'il y a sur ce jeu mais sur le 21, c'est quelque chose. Le 21, t'es un Le 21, mon pote. je disais sur le 21. En termes de gameplay, passe dis. manu, tire manu, appel pas. manuel, et le super ah. cancel marchait beaucoup mieux. En termes de script, tu pouvais le contrer. Celui-ci, tu ne peux absolument rien faire. Tu ne peux absolument rien faire. Les gars, soyez réalistes. Après le voilà je te parle. Et moi confiance ouais. là-dessus. Bah ouais, attends, tu dis, faire, dis en ça. En ça je... veut dire que tu meilleur que Davos, alors. Parce que toi, tu lui fais pas confiance, mais toi, tu dis, moi, je dois te faire confiance. Non, après, chacun son avis. Hein. Exemple, non, non, attends, attends. Il n'y a, attends, il avis, a et pas et chacun Davos, son avis. Euh, je, je règle ça Davos, avec avis. Davos, très bon joueur, mais mais euh, oui, je, bah, je sais pas. Que, non, mais les gars, les gars. Il le n'y a, a pas de meilleur. Ah, le problème, me dis, est-ce que t'es meilleur que Davos, mais... Non. Mmh, mmh. Moi, j'ai da... je suis... je, je, je, mon avis et je sais qu'il qu est partagé par beaucoup, beaucoup, beaucoup pas de gens joueurs. Pas dans le chat. Non, mais en tout cas, les gars... Ouais, mais le trucs, chat, il y a, y a, y a, a que 10 jours. Oh là là, voilà, mais... ça rabaisse le chat. Non, non tu fais pas ça. <rire> voilà, non, voilà je, je, ça t es... T es en train de faire un, un démago, c'est horrible. Ah, c'est pas bien, ça. <rire> Quel démago Non, c'est pas bien. Mais honnêtement, attention. Non, Luthor, si je devais me comparer pour le coup à toi, je te dis, je sais, je peux analyser le gameplay quand même. Tout petit peu mieux. Bah, sur oh C'est pour ouais, rester. Ouais, je euh... ouais, ouais, <rire> si oh euh... ouais, suis pas d'accord, mais, mais tant mieux. Moi, pour moi, c'est trop tôt, en fait, les gars, pour savoir euh, ce qui. Attendez les premières. Attendez attendez, les gars, parce que honnêtement, moi, le script. Je suis pas un grand amateur du script, tu vois, de parler de ça. Juste Imad, Momo PES. Ouais. Euh. Luthor, t'en penses quoi en termes de niveau de Momoju On s'en fiche du niveau, frère. Non, mais voilà, juste voilà son avis. Mais non, c'est toi qui as parlé Ah de niveau. oui, là, il a envoyé un message. Mais non, j'ai pas parlé si, de niveau. T'as dit genre, ah genre t'étais plus légitime que moi pour donner ton avis. Mais j'ai absolument pas ah dit ah ça. Si. Je n'ai absolument pas les dit gars, ça. Les gars, vous vous, vous remettrez. Mais Bref, c'est pas grave, tu, tu, tu me. C'est pas grave. Pas dit ça. ça se réglera absolument euh, pas ça. au ping-pong. se réglera. Ping -pong. <rire> <rire> non, mais euh, après, je suis d'accord avec. Euh en vrai, en vrai, je troll parce que pour moi, comme, comme a dit Imad, c'est trop tôt. tôt. Oh, ouais, Surtout je... ouais, le trop. script. Le script, c'est euh, vraiment au fur et à mesure de, de, de, de beaucoup de matchs. Mais pour l'instant, pour moi, je trouve que le 21 était plus scripté. Après, encore une fois, tu vois. Euh... Ouais, oh, C'est dur d'avoir un avis, la vérité. Ouais, pff, ouais. Et le oui, jeu est sorti, il n'y a pas de, y a que encore deux semaines. Ouais. Hein, ce qui me euh... ouais. fait aimer plus... On connaît euh, pas encore toutes les mécaniques exactes. Ce qui me fait aimer plus eFootball, c'est juste qu'au niveau des... D'ailleurs, il y en a qui disaient que c'était ça sur le 0.9. Au niveau des attaques, je trouve que c'est beaucoup plus varié, c'est moins stéréotypé. Pour l'instant, peut-être parce qu'on n'a pas trouvé le méta mais... Après, en fait, le truc pour moi, c'est qu'il y a beaucoup d'aléatoires dans ce jeu. Je ne te dis pas qu'il n'y en avait pas. PES 21 aussi, moi, ce n'était vraiment pas un de mes meilleurs PES, celui-ci. Mais là, là, c'est encore trop tôt pour moi pour juger. Mais il ouais, y, y, y, y a un côté aléatoire qui, qui est exceptionnel, tu vois, et je regarde dans les streams et je joue. Je joue, que ce soit un bon joueur ou un mauvais joueur. On est tout le temps dans cette problématique et je te jure que le jour où un éditeur arrive enfin à mettre le mérite à 100% dans les actions, ça y est frère, c'est... Ah, je lui donne tout, frère Je lui donne euh, cool, hein. ah, mon oseil, je ah, mais c'est pas la vie. Prends mon vie, Parce de que de non mais c'est de l'aléatoire. Ouais quoi. mais ah, trop d'aléatoire tu l'aléatoire pour moi. Il en faut un tout petit peu pour, euh, pour amuser la, la galerie. Mais on a mis les quand tu vois les trucs même davos toi j'aurais été stream ou pas oh, hein, les collisions. favorables. c'est n'importe quoi les comptes favorables le plus à l'engagement, puis à l'engagement, et l'engagement. Peu importe, j'ai hein, rencontré une, une ou tout ce que tu veux. Waouh, c'est bah ouais, tu te le prends frérot, hein. tu t'as qu'à t'as caprié. Je te le dis honnêtement, tu prends ton joueur, tout le monde est haut. As... en plus c'est marrant parce que tu peux attaquer sur tous les fronts que tu veux, tu vois dans la phase d'engagement. De fou, fou c'est ouais. Pas un débat. Débat. Dans le débat, la semaine ah prochaine, ouais, les gars, la semaine prochaine, tout, on fera un débat sur. Donc retenez bien, on fera un débat sur pay to win, sur euh, script et tous ces trucs là. Promis, Allez, on en go. parle la semaine prochaine. Le contenu, un contenu inquiétant, on va passer très rapidement, il nous reste plus beaucoup de temps Je comprends pas ce débat, parce que moi je trouve qu'on n'a jamais eu autant de contenu Je dis pas que c'est incroyable, mais on n'a jamais eu autant de contenu sur un PES Ah bah les gars, mais hein Comment ça, On n'aurait plus de cote, déjà à partir de là Non mais oui, attends, je parle de... Non, non, je parle de MyClub, je parle pas de PES Je parle de MyClub, du mode Dream Team il y avait de la coop sur Mike Club. Co Club. Mais je ne vous parle pas de votre coop là. Oh Oui, la coop elle manque. Mais à... je ne parle pas de la coop, je parle de. <rire> ils je je parle se de... rendent compte qu'ils sont trop tôt. C'est trop pas, tôt, on va dire que c'est trop tôt pour en parler. <rire> non, non, c'est ça. On va en parler <rire> juste après les gars. À 21h on en parle. Non, mais oui, la on enlève la coop les gars, on est d'accord. La coop elle, elle manque, c'est énorme. Mais à part la coop, je trouve qu'au niveau du contenu qu'on a mis, mais on l'a dit la semaine dernière, il nous étonne. Ah bon? Ah ouais? Ouais, ouais tu vois, as, fait, as, as fumé chou, mon pote ce soir. Attends, non non, mais. Mais mon pote. Alors si tu es <rire> en division, tu gagnes 20 du GP. Non, non, c est, c est ça. Eh, mais c'est, c'est luttard, luttard. En fait, tu vois ce qu'il veut dire, luttard, ce qu'il veut dire. Ah ça y est, non, ça j'ai été payé. Des y cartes. C'est que ça a changé, ça a changé. En fait, c'est ça et c'est pour ça que vous parliez d'évolution tout à l'heure. Pour moi. Ça a changé mais ça n'a pas réellement évolué ouais, mais en tout cas on est d'accord c'est ma c'est que tu as gagné tu peux les remettre à m'appeler pas attends. ça du attends. contenu attends sur non non 21. parce que là je me j'étais un peu fatigué j'avais pas mangé mais là en fait tu ah, me dis qu'il y a une ah, évolution le mode a changé non j'étais fatigué j'étais fatigué mais là en fait c'est trop donc le mode a évolué parce que les stats que tu as gagné tu peux les remettre sur un autre truc parce que maintenant en division tu gagnes des points pour. Euh... Hey, ça... J'appelle pas ça une évolution, les gars. C'est bah, la même mais chose. Pas contenu, tu remplaces Match Day je par l'event. Euh, oh, coup, y a pas regarde, moi je bois un coup, moi. Euh, Non, vas-y, <rire> oui, je, je t'écoute, mais euh, de là à dire qu'il y, y a du. Euh, non. Jeudi, non. Jeudi, ah, jeudi, je dis, donnez-lui du sucre. <rire> Alors, on va. On... <rire> parce que peut-être y en là qu a qui ont la mémoire courte. Sur le 21, rappelez-moi ce qu'il y avait comme contenu sur MyClub. Il y avait Match Day. Ok. Et Match Day. On faisait que Match Day. Tu lançais un live, tu faisais Match Day. C'est vrai ou pas Mais là, tu fais Division. Non, y division, il y a Division, oh c'est parce qu'il y a, y a, y a, y a quoi les défis là euh, euh, versus IA, les défis versus... Euh... Mais les, ah, il, y a, il y avait aussi. Il y avait les matchs contre l'IA, dans le mode événement. Mais si, mon pote. Ouais, bah, non, il n'y avait pas les tu... événements comme ça. Hein, Je connais pas les mêmes. Bien, bien, bien sûr que si. Je suis si bien les même, sûr que si. Pas mais si, tu un match en, en amateur... Je vais, en niveau dire, niveau en dire, je vais même te dire que ps 21 en termes, de, en termes de, de, de, de de contenu, il y avait plus parce qu'il y avait les défis coop de temps en temps. Non mais je vous parle pas de la co de temps temps. Non mais tu me mais dis, dis qu'il n'y avait, avait pas de mode dire. Du jeu. Mais, mais attends. attends, attends, juste les gars, un, le Hassan là, Hassan, merci. Le truc de 1 point, 3 points, 5 points, euh, on ne peut pas considérer ça comme contenu les gars, on est d'accord. Ah oui, mais.. Et ça, il y avait en but sur PES2021 aussi, tu ouais, vois. Ouais, les défis, des les, défis, on les, avait, les des sont online. Ça. Merci, Romine. Non, mais les gars, je ne sais pas si parce que vous. Et après, de, de, de, deuxième chose, <rire> et après, je vous laisse parler. Vous comparez ma, compare Matchday où tu pouvais jouer qu'entre 16h et 18h à Division euh. où tu peux jouer toute la journée. Bah déjà, c'est quand même pas pareil. Après, si vous, vous préférez le contenu non, mais de PES21. Division, c'est un mode pour Allez-y, les gars. Bah là, le, ah, division, match en fait, voilà. le division Le, le Division, c'est match ma okay. Matchmaking. Ça s'appelait Matchmaking, c'est la même chose. Tu peux, Regarde, tout à l'heure, j'ai fait un stream, j'ai affronté un mec en D8, tu vois, en division 8. Mais en dit... Genre oui le système de division, c'est la même tu chose Tu en D quoi, toi Ah bah ben oui non mais, genre... non, mais on peut, non mais de toute façon, on peut pas appeler le mode division du contenu, ce n'est pas non, du en contenu. En fait, Luthor, attends, juste deux ça, donc, compte on compte. va recentrer un peu le débat, les gars. Luthor, toi, ce que tu appelles contenu, c'est finalement les, quoi, les, les agents, les ouvertures de packs et les micros événements qu'on a à droite à gauche, c'est ça Ouais, tout N'oubliez pas qu'on en a moins. Mais par exemple, en fait, donc vous, vous préférez... Non, mais si on, on va pas parler chinois, vous, vous préféreriez qu'on revienne au contenu de PS21 plutôt qu'à celui-là Non, mais, mais fait, il est équivalent, celui pour, il a... pour moi, il est équivalent. Donc, ça ne dérangerait euh... pas. Bah, moi, je préfère celui-là dix fois. C'est mon avis. Hein. En, en, en fait, ouais, le, délire, le, le délire du tort, pour moi, un contenu, même dans My Club, euh, déjà, c'est juste tu varies tes défis. Mais frérot, c'est déjà très bien. Le truc de 1.3.5 <rire> 1 point, points, points, je ne te demande rien. Parce que là, la réalité, c'est quoi je suis en div 1, là. Ok Je dois attendre la saison 2. Je joue, je joue, je joue. Je ne suis pas forcément… Allez, je prends l'exemple le, d'un gars qui n'est pas créateur de contenu. Il est en div 1. Il a des packs. Il a une équipe déjà qui, lui, qui le satisfait de ouf. Enfin, tu parles de 1% des joueurs. Il n'y enfin, ouais, aura, aura pas beaucoup de monde en div 1. Hein. La plupart non, des mais... joueurs normaux, on va, on va cravacher qui monter. Oui, mais y oui, attention. Non, il n'y a pas tout le monde qui, qui vise la div 1 et tort. Ah, il n'y a pas le tout le monde est deep qui, dans son plaisir… Il n'y a pas tout le monde qui joue en mode compétitif et il n'y a pas bah, tout le monde qui est dans cet cette aspect. Bah, bah, attends, en mais il joue à quoi alors Il si joue à euh... un match authentique. Bah, non, bah, il il y a du contenu. Il joue à quoi, Il y a les défis. Mais attends, mais, les... Dé... mais les gars, vous n'avez pas joué au jeu, c'est incroyable. Mais mais à non, côté mais... de l'onglet division, il y a un autre onglet et tu peux faire des défis contre des joueurs ou contre l'IA. Il y a le défi J-League, le défi Spamers Il y a un gros joueur FIFA dans le chat, Adrix, voilà, il est sur et un est jeu qui coup, a du coup. contenu ouais, mais normal, et je pense mais... qu'il sait ce que ça veut dire le mot contenu. Là, Luthor, ouais, ouais, tu nous dis ouais, juste, ouais. tu peux faire des matchs, euh, avec une équipe japonaise, tu peux faire des matchs avec une équipe espagnole. Peux... C'est ça que tu appelles du contenu si ah, C'est comme, si... comme, si... co co comme. Non, mais j'ai pas dit que c'était où T'as pas le droit d'appeler ça du si... contenu. Ah bah, c'est pas du contenu. Et eh bah, si vous Il y en aura pas plus, les gars. Arrêtez de jouer, joue à FIFA. Vas-y, va jouer à FIFA. <rire> <rire> mais non, mais... vas-y, vas vas tu pas va, va chercher me... ton contenu on a critiqué ton ballon. T'as dit, je jouais plus avec mon ballon. On dirait que vous frère. Les gars, les contenus, je te l'explique, ce sera toujours ça. C'est pas logique. Non, mais rien du contenu et après, quand on te dit non et on te prouve que non, tu dis, ah bah vous découvrez Konami. Non. Avec Soit on connaît Konami et on sait Putain. que ce n'est pas du contenu. Putain, regarde, le défi par mais ça exemple, va évoluer, on, on l'espère. Mais je vois a, ce y que tu veux dire, défi, un peu Dans le sens où il y a des choses à y a, faire. Y a, Toi, tu y des dis, il des... y a des choses à faire. Voilà. C'est plus ça. Oui, Toi, voilà, mais après ça, mais ah bon, ça du contenu, mais ah après ça du contenu, je suis ouais, pas d'accord. Non, mais attends, attendez les gars, il y a des choses à faire, mais bon, du dans quelle quel <rire> durée Parce que tu me parles de l'événement G league Online, ok ouais, Qu'est-ce que, que tu as, as, qu que as, as contre la J-League J'ai rien, je l'ai fait. Tu n'aimes pas la J-League <rire> <refais, rire> Non, mais attends, Luthor, tu refais jusqu'à l'infini. Tu pas le Japon, c'est ça Non, mais Luthor, honnêtement, c'est pas bien de faire ça. Tu fais le truc, tu fais ton défi, et après tu fais quoi quoi défi, il dure quoi il dure... Moi, le, Pour moi, un vrai contenu, c'est sur la durée, avec une certaine, peut-être, difficulté, avec de la, de la, un, comment dire, un vrai panel, tu vois, un florilège de plein de possibilités, de plein de, de défis, etc. Un peu comme fait euh, FIFA. FIFA, tu sais, ils te sortent des trucs tous les jours. Ils te sortent à chaque fois de quoi manger à droite, à gauche. Là, c'est bien le truc gilig, mais... Le fait de l'avoir une fois par semaine ou une fois toutes les deux semaines, c'est du ça farm. Aucun sens, ça n'a aucun qui sens. Qui a ouais, résumé le truc, c'est ah oui. du farm, pas ah bah du ça, contenu. Ah bah mais c'est comme tu, ouais, tu dis, farms, o, tu du tu du dis aux joueurs FIFA clash d'équipe, c'est du contenu. Ils vont dire bah non frérot en fait, c'est juste un truc qu'on fait pour avoir des packs. Voilà. Comme nous, c'est ce qu'on fait pour avoir des GP. Voilà, donc il a pas de contenu dans FIFA alors. Ça n'est pas du parce que ils font fut champ, c'est juste pour aller pack à la fin, donc c'est pas du contenu. Non non fut champ, c'est différent, c'est de la compète. Bah C'est juste pour avoir les packs à la fin. Euh, euh, tu me compares à un mode où tu joues un IA euh, juste euh, pour avoir mode un... où tu fais... C'est juste pour avoir ouais, les non. packs à la fin. Bah, je vois ce que tu veux dire, mais non. Tu ne peux pas comparer FUTCHAMP et Clash d'équipe euh, ou, ou uh, Défi Espagne. Oh bon, Les gars, je ne veux pas, pas vous refroidir, chose. mais si vous, vous, y aura, ce ne sera jamais plus. Hein. Là, Alors, pour moi, on est au match de Je ne suis pas, pas d'accord avec le jamais plus. Ce ne sera pas phénoménal. Mais, euh, mais je mais pense qu'ils vont ça. quand même apporter des choses. Luthor, moi, je m'attendais à, à moins bien. Je m'attendais à moins constat. bien encore. Non, mais excuse-moi. D'autant moi je constat, quoi, je moins, moins que ça, il y a quoi à, bah, Le 21, ce qui va, va se passer... Bah, tu... Non, pour moi, le 21, c'est la même. Hein. Pour ah, moi, bah, le 21, c'est la même. Bah, les dis. gars, il va se passer quoi Luthor t'a dit bah ne faut pas s'attendre à grand-chose. bah oui. La hype des mecs qui découvrent le gameplay, les nouvelles mechas et qui kiffent ce qu'ils n'ont pas eu sur FIFA ou ce qu'ils ont eu avec l'ancienne version... bah ça va durer combien de temps La notion et l'élément durée de vie, elle est ultra importante, oui, gars, dans le débat. C'est-à-dire que là, d'ici un mois, là, il y a un peu de hype, etc. D'ici un mois, tu vas dire à un mec, « Hey, let's go le jeudi, les gars, à 10 h il va falloir avoir 5 points. » Mais attends, Imad, ce n'est pas le même <rire> défi qu'il y a un an. Ouais, gros, c'est le même. Et tu gagnes combien de GP Ouais, 3 000, 4 En fait, 4 moi, Davos, pour moi, euh, pour moi, tu vois, vous voyez, match day, pour moi, c'est ce qu'on a maintenant ouais. avec les défis, euh, tu vois, le, ce contrôle, le défi J-League, euh, Spanish League. Tu vois, pour moi, c'est la même chose que Matchday. Pour moi, on a, on oh. a le, le système de division en plus. Ouais, moi, je vois ça comme ça, mais peut-être que je me plante. Le système de division, tu l'avais déjà. Il était flingué, il est mieux. Ouais, non, mais c'était pas un système de division avec les points, là. <rire> là, tu as un vrai ouais, classement. C'est dégueulasse. Tu sais où t'es en oui, es, attends. Tu ré... as des petites récompenses, même si c'est pas ouf. Et ça, moi, je suis... Et très ça, content. justement, les récompenses. Moi, mais je suis très content qu'on ait des petites récompenses et qu'on ait pas beaucoup de GP. Parce qu'après après, ça va pleurer. Ouais, oh, bah, voilà, d'accord ah, ouais Et après, ça ah, pleure. Papa, oh, bah, il me donne que, que 1000 GP, je peux pas m'acheter Neymar le premier jour. Eh, vous savez pas que vous voulez, vous m'en dites. Pour vous, il n'y a aucun jour. problème que, Genre pour s'excuser d'une maintenance retardée, il nous donne 50 000 GP. Et qu'on trahiarde un mode de jeu pendant un mois et qu'on gagne 20 000 GP Ah, il devrait pas Pourquoi donner 40 000 a... GP à chaque et fois. Et je et dit... Attends, pour, pour, pour ajouter à ce que, que tu dis, et tu joues un mois ou tu joues 20 matchs à eFootball V09, t'as 5 légendes. Il y, y, y, y, y a une disproportion là, est, qui est, est quand ouais, même... Ça, là, est là, ça, ça c'est vrai. Si on enlève ça... Une disproportion, elle est violente quand même. Alors 4 matchs contre le truc espagnol, là, on gagne 40 000 GP, genre. Ah, faut que je le finisse. Et là, tu trahiarde un 20 000 GP, c'est aucun sens. Il faut qu'ils apprennent à doser un peu. Il faut qu'ils apprennent à doser ah, oui. un peu. Euh... En fait, ils n'ont jamais... Si que... je le dis depuis toujours, Konami a toujours eu du mal avec les chiffres et les systèmes de notation. C'est comme le mode, le mode coopération. Eh, le mode coopération, il a eu le temps d'apparaître, de, de disparaître et de peut-être revenir dans un futur proche sans qu'on sache, ça veut dire quoi 2700, moins 800, ouais. plus 400. En <rire> fait, ils ont toujours eu du mal de ouf à ce niveau-là. Et j'espérais qu'avec justement eFootball, que ça change. Je pense que pour l'instant, on est mal barré. Ah Romine euh, ouais les entraînements il a il a, pour la, en fait c'est vrai euh, je suis totalement d'accord avec vous pour, pour enfin pour moi le jeu il est bien équilibré si tu enlèves les bonus vétérans et les bah, et, oui. et les cadeaux et les cadeaux ouais. de, de maintenance Sinon, moi le je jeu, les comprends les mecs non, qui, vraiment, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui se plaignent de ne pas avoir 20 000 GP, déjà 20 000 GP c'est minable euh, comparé à ceux qui peuvent ouais, avoir une grosse la team la est puissante quand même hein. les gars ils, ils sont, sont trop courts non, non, hein. mais mais regarde, il le gars hein. il vient d'arriver il tryhard un jeu, je pense surtout encore une fois aux joueurs FIFA qui ont débarqué, qui tryhard le jeu qui n'ont pas de bonus vétéran et qui jouent tout le temps pour ne pas pouvoir aligner une équipe au moins euh, aussi bonne que, que l'équipe d'un mec qui a fait le euh, et, et, et match dans, dans, ah ouais, dans la fête. Ce sera ouais. tous, les, tous les ans pareil. Ouais t'as raison et mmh. juste un truc les gars, regardez parce qu'on parle de FIFA, t'as dit ouais, fut Champ ou ça, sinon non mais du tort. Tu sais les micro défis que t'as dans dans le mode FUT Ah oui, c'est ouais, marqué, euh, c'est juste de... marqué par le but. Mais mais les non, gars, c'est oui, oui, oui. les objectifs. Davos, je t'ai vu en stream, je pense que c'est trop bien que... Trucs trucs la même chose que toi Davos, ce n'est pas trop bien non plus. C'est différent. Attends, attends, attends, frère, tu l'as fait Tu parles de balles, tu Je l'ai pas mal de fois. Équipe où les mecs qui rachètent qui un, un, qui un but, c'est ça, Non, non, non, non. non moi je parle. C'est du contenu, mais c'est claqué. Les gars, ah, les gars je, je parle de l'idée générale. Demain, oui, de tu par exemple, marquer avec Neymar selon un certain style, tu as peut-être une notation, tu vois. Tu peux avoir un hub de. Si tu marques, je sais pas, 100 buts skillés, as peut-être plus 10 ou plus 8, tu vois, dans ta notation de skill. Si tu marques, je sais pas, 50 coups francs avec un joueur, tu débloques Beckham, Juninho. Il y a plein d'idées, on manque d'originalité et d'imagination boucle temporelle, boucle temporelle. Stop. voilà stop, stop, stop. Euh, on va parler de... du coup il reste très peu de temps pour parler de e sport. <rire> euh, mais dans l'esport on va parler de nos joueurs fifa qui apparaissent Redzia et Mino, ah ouais, qui apparaissent incroyable. carrément dans le jeu fifa c'est à dire que dans le Parce monde entier tu allumes ça. fifa et tu vois et puis, ça quoi et tu vois ça en clash clip, en clash équipe tu ouais, vois c'est incroyable tu et vois et, la, et ça... la ganache de Mino et redia avec le maillot de monaco esport Oh, ah, est le est incroyable. Incroyable. Est en fait les gars ça tu vois ce genre de j'allais le spoiler tout à l'heure je savais même pas que c'était ça la fin du franchement, <rire> franchement que j'ai rien dit Non, je trouve ça trop trop bien c'est à dire que bon déjà je suis très fier de voir mes gars et, et mon équipe mon club dans, dans le jeu c'est juste incroyable ouf, hein. et ouais c'est un truc de fou et quand on parlait aussi de contenu et de communication, tu vois, il ce qui propose ça, ça te valorise. Là, t'es les gars, on est noté là, avec Mino, Flo, ouais, Mortel, etc., ça crée de, de, de, des aventures. On avait aussi Gotaga, on avait eu des stars de droite à gauche, il n'y a pas que des... Euh, des choix il y a tout, en ouais, fait, il, il, il fait, fait un peu de tout. Ouais. Je trouve ça trop bien, et s'il vous plaît, mettez-nous ça sur PES aussi, ou SmackHabil, ah, euh, Davos, euh, tous les joueurs pro, tu vois, ce serait... Non, vrai. mais en vrai, en fait, ces contenus-là sont trop cool, quoi. C'est cool pour eux ah ouais. et ça fait plaisir. Euh, on n'a pas parlé de plein de choses, messieurs. On en parlera la semaine prochaine, Ymat. Euh, ouais, le sport. De façon, en vrai, on sait qu'en juin il y a du e football open, du e football pro. Les équipes sont en train de, de finaliser leur roster plus ou moins. Et euh, bah, on en saura plus. Pour l'instant, l'open, j'ai aucune aucune info honnêtement. Du coup, euh, on parlera promis euh, tout ce qui est script. Pay to win parce que c'est un gros morceau et il faut qu'on en parle. On est là pour ça les copains. Je sais qu'on aura tous yes. des avis tranchés. Euh, comme d'habitude, la petite tradition, le mot de la fin pour chacun. Euh, Ali, mon ami j'aime euh, À très vite. Stable, oui, mais mais bah, bien sûr. Non, mais juste le, le chat ne croyait pas qu'il ah, qu y, oui. y, y a quoi que ce soit hein, à la fin on du. s'insulte euh... <rire> Voilà. Donc rassurez-vous. <rire> pareil avec Imad. Encore ça. Imad moins. Imad c'est pas pareil. Il <rire> <ça> un <bâtard>. <rire> <rire> ça quand même. Non, mais euh, mais, euh, mais oui, oui. Moi, moi, j'ai hâte de, de voir l'évolution, l'évolution encore du football. Et euh, et, euh, et oui, clairement, c'est très bien. Il y a du renouveau, mais il manque quand même pas mal de choses. Et euh, et euh, mais la base, la base est excellente. Donc j'ai hâte de continuer à découvrir ça avec tout le monde. Bien résumé. Euh, Imad Très content encore une fois de l'émission. Toujours un kiff d'avoir Davos. Euh, J'aimerais l'avoir beaucoup plus à chaque fois, tu vois, pour merci. plein de, de sujets au niveau de PES et tout. Et, bah, merci le chat, merci de votre énergie et, et, pep, et pep, le pep, retour pep, du pep, roi. T'avais eh, ouais, le... pas une annonce à faire toi à la fin du live Sure. Ah oui, les petits leaks, tu bah, parlais de... Non, leaks. non, mais même un autre truc sûr, par rapport à, à toi, là. Par rapport à moi, ouais, les gars. Je vais officiellement me lancer dans voilà. le Twitch Game. Le, enfin. le, le jour... Enfin On peut un jour, Allez monsieur. Le jour. Bon. 5, 5, 5 ans. Alors... Normalement ça devrait être jeudi. Jeudi quelle heure Non non il y a Non normalement elle... ah, non, non, je le connais. Si si si, en fait, si, si, si, si, si on va voir. Jeudi quel quelle heure Vous ne le verrez jamais. Je... Jeudi <rire> quelle heure de ouf animal. Non, normalement en fait les gars voilà. Il va ben, envoyer un... le premier arrêt maladie sur Twitter. Non, c'est l'instant <rire> promo. Peux pas les gars. Fait, en fait, ça fait des années que je bosse avec des mecs pour le stream, pour des idées, pour des contenus. C'est vrai que il y a longtemps que je voulais faire ça. Là, j'ai un petit peu de temps. Je me suis débloqué du temps dans les jours à venir, dans les semaines à venir. Je vous proposer pas mal de contenu sur tous les jeux de foot, pas que eFootball, même si eFootball va accaparer pas mal de mon temps et de mes contenus prochainement. Il y aura énormément de skills, énormément de tutos en live, des remakes en live, je vais vous donner quelques, petites, quelques petits secrets mes mm -hmm. contenus. Je vais vous donner des tips aussi pour le modding PC, parce qu'il y a un univers incroyable à découvrir. Donc jeudi, 19h euh... Ah oh non, attends, normalement, je dis <rire> les gars, je fais « attends, t'es en train de casser mon délire, hey Normalement, sur Twitter, on vais communiquer bien comme il faut. 20h, ah, tu verras. h mais, non, mais si, si je vois qu'il y a un lutteur en face de moi, gros, ça va y hey, Non, Il n'y aura temps. personne en face de toi. On, <rire> on, <rire> tu non, seras, okay. on va te laisser le, le, le champ libre. On oui, se non, met tous à flore sur ta regard. regard. Donc les gars, ah jeudi, jeudi, vous le harcelez toute la journée sur Twitter. Allez, let's go. Mon Davos, c'est tombeau de la fin. Moi, je vais merci pour l'invitation encore. C'était cool. Hâte de la prochaine. Et voilà, hein. et oui aussi, bientôt, normalement si tout se passe bien, je passe partenaire sur Twitch d'ici okay, une semaine, allez, allez, la de la si force. vous la passer, allez. si vous voulez passer donner de la force, bah, vous êtes la bienvenue, tous les, jours, la force, 11 heures, hein, je... tous les jours, 11h, bah, je suis en stream sur eFootball, <rire> et on lance des <rire> grosses sessions de 3h, heures, 4h heures de, de tryhard, Allez, à moi, moi, je veux voir cet homme en live parce que je pense que ça peut être incroyable ce qu'il peut nous apprendre. Donner de la force. Je parlais d'IMAD. Non, mais je te parle dans le chat. Ah, pardon. J'avais compris ce que je stream tous les jours. Et dans le jeu, je déteste Bruno Fernandez. Ça, je voulais le dire. Moi, je l'aime bien. Il met des gros de loin. Des gros frappes puissantes. J'en ai mis pas mal. Donner de la force aussi aux petits streamers. Je donner de la force ouais. à tout le monde. Ça, et Franchement, on peut, les, on peut les citer. En vrai, il y a plein bah, on de On ne peut pas les citer parce dans... qu'il y en a trop. J'avais fait un tweet non, où ils avaient mais... mis tous leurs chaînes Twitch. Ouais, les footballeurs, les rito les Pédritos, Pédritos, Pédritos, Pédritos, Pédritos gamer euh, Tout le monde, Soso qui stream beaucoup, Walid qui se met beaucoup, même s'il n'est pas si petit que ça, loin de là. Et Amine aussi, ouais. bientôt Amine Pj qui est dans le chat. Qui ah. ah ouais vraiment. Let's go. Ouh. Et je vous <rire> là, souhaite euh, très bonne soirée, très content de cette hype qu'il y a en ce moment. Euh, ça, ouais, fait, euh, ça fait plaisir. J'ai jamais vécu ça. Ouais, c'est clair. Pourvu que ça dure, les gars. Pourvu que ça dure. Yes. Allez, bonne soirée tout le monde. Merci encore, mon David. Bonne soirée les gars. Merci encore. Bonne soirée. Ciao. Ciao. Merci